On parlait du plan santé-travail euh, au niveau national où effectivement les conduites addictives ont été inscrites au plan santé-travail euh, national, notamment en raison de M. Lenoir qui est parmi nous euh, aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit clin d'œil. Voilà, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la région centre euh, euh, qu'est-ce qui questionne aujourd'hui par rapport à cette euh, pré euh, prévention des conduites addictives en entreprise Nous, dans notre plan régional santé au travail, construit avec les euh, partenaires sociaux régionaux et les préventeurs, euh, une fiche action a été euh, portée là-dessus. Et euh, je me demande à Madame Anne Gauthier, bonjour, de venir euh, s'installer euh, monsieur Trivaleux de la Directe, inspecteur du travail, monsieur Bernard Arnaudot, euh, Sophie et Patrick du réseau Anna Carate, et euh, monsieur Formantin et euh, madame, Sagné, madame Bénard, excusez-moi. Merci de vous installer. Oui. Hop, hop. Donc on va commencer par vous, Madame Gauthier, Bonjour, merci de nous avoir, avoir. Euh, rejoint. Vous êtes vice-présidente de la NDRH, oui. c'est ça, de la région Centre, Orléans. Orléans. Oui. Orléans. oui. Pardon. Excusez-moi. Et je, vous juste êtes, euh, du groupe <rire> Et euh, donc vous êtes aussi euh, directrice euh, de l'entreprise euh... responsable des ressources humaines de la société Franco's euh, à Blois. Donc on est la, le site de production de cosmétiques de la marque Sisley. Voilà, on est un site de production de 250, 250 personnes. Euh, et donc c'est à ce, enfin, cette double casquette, on va dire, de vice-présidente à NDRH et responsable RH de ce site que je suis venue aujourd'hui. Euh, donc, donc, qu'est-ce qui qu qu questionne en tant que professionnel RH par rapport à cette question de conduite addictive Alors qu'est-ce qui questionne, c'est... Euh, il y a deux parties. La première qui va plutôt être de, de parler de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention. Et là, je ne vais pas être la meilleure parce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, mis en place de dispositifs de prévention. C'est vrai que on, on l'a euh, souvent évoqué, on en a souvent parlé. Et puis l'actualité dans notre métier fait qu'il y a toujours euh, quelque chose d'autre qui passe avant, en priorité. Et, et, euh, et, et donc on, on va traiter plutôt les cas quand ils se présentent. Mais c'est vrai qu'on n'est on pas forcément dans cette démarche-là. Alors après, via la NDRH, puisqu'on est avec la NDRH un réseau de professionnels des ressources humaines, on a pu avoir le partage d'expériences d'autres entreprises qui avaient mis en place des, des démarches préventives vraiment euh, intéressantes. Alors on a j'ai évoqué avec Yves Trousseau, qui est le, mon président de la NDRH, euh, une initiative une initiative qui avait été mise en place dans une entreprise Cargill euh, de mise en situation un peu euh, virtuelle euh, pour euh, permettre de, de se rendre compte euh, de l'effet de, de, de, de substances d'alcool ou de drogue euh, donc en mettant ce, ce casque virtuel pour se rendre compte que bah, le geste qu'on pense faire n'est pas tout à fait celui qu'on fait au final voilà euh, donc ça c'était un, euh, un cas particulier c'est vrai que la NDRH nous permet euh, c'est un des objectifs de cette association de, de partager nos bonnes pratiques alors là aujourd'hui on parle du sujet là mais c'est tous les sujets des, des ressources humaines en général voilà. Donc c'était plutôt une action de prise de conscience oui. auprès de euh, vos salariés, des impacts des salariés quoi, de, de l'entreprise voilà, pour de voir l'impact, voilà. euh, les effets en fait dans le milieu du travail. Voilà. On a l'impression de voir de, voilà. de fumer un petit bien. joint. Ça n'a pas d'effet voilà. sur mes gestes professionnels, mais finalement, mais finalement, ça en avait. Exactement. Euh, voilà. donc... Moi, en tout cas, en tant que responsable RH, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas euh, une démarche euh, particulière qu'on a pu mettre en place dans, dans notre entreprise. Alors peut-être à tort, parce qu'on ne se sent pas concerné et qu'on ne voit pas, de situations qui, qui nous alertent, en tout cas de situations euh, euh, en nombre et récurrentes qui pourraient nous alerter. On a cependant eu une situation qu'on a gérée. Euh, d'une situation là effectivement très complexe, d'un jeune salarié qui euh, avait un, un problème d'addiction à l'alcool avéré, puisqu'on savait qu'il était, euh, était régulièrement absent, il partait, euh, moi j'avais créé un lien quand même avec lui, où on a beaucoup échangé, il partait euh, régulièrement au cure, il revenait, ça allait bien pendant un mois, deux mois, rechute, il repartait, il revenait, etc. Voilà, on avait conclu en tout cas une espèce de deal, où je lui avais dit... Euh, tu viens pas au travail si tu as bu c'est au moins la seule chose que je te demande c'est que tu ne viens pas tant pis, tu vas voir ton médecin, tu demandes un arrêt de travail tu poses une journée de congé mais tu viens pas si tu as bu sauf que euh, et bien, les effets de l'alcool font que à un moment donné ils ne se rendait plus compte ils pensaient être en mesure de venir travailler donc plusieurs fois on m'a alerté on m'a dit euh, Anne, tiens euh, ce jeune homme-là, euh, il a des, des, un comportement un peu bizarre. Voilà, donc, euh, au début, j'ai commencé plutôt par des, des échanges avec lui pour essayer de lui faire prendre conscience que, euh, potentiellement, il pouvait perdre son job. Et il en avait conscience, il en avait vraiment conscience. Sauf que, euh, bah, il y a eu hein, le, le jour où il a vraiment... Il a, son responsable m'a appelé en me disant, euh, voilà, Anne, il y a un souci... Euh, il est, il est incohérent, il titube, il essaye de brancher deux tuyaux qui ne sont pas du même diamètre ensemble. Et en plus, il travaillait sur un poste à risque avec des produits chimiques, euh, des équipements complexes. Donc, on ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc, on l'a vu et à partir de ce moment-là, on s'est dit, on a deux options. Juridiquement, on peut le licencier. Mais ce n'est pas été notre choix. Notre choix était euh, de, de dire, euh, on va lui mettre un... Un électrochoc, en tout cas, espéré, en lui mettant seulement un avertissement, en lui expliquant, euh, voilà, euh, c'est un avertissement, mais sache que là, on a un motif suffisant pour te licencier. Et donc, il faut que tu en prennes conscience, et que plus jamais, plus jamais ça se reproduise. Euh, voilà, donc ça a duré quelques temps, et euh, malheureusement, ça s'est reproduit. Et là... Euh, c'était très compliqué parce que peut-être face à la détresse de ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme, hein, il doit, ça fait deux ans qu'il a, qu a été licencié, il doit avoir 35 ans maintenant. Euh, face à sa détresse, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Mais on n'avait pas d'autre choix parce que euh, d'abord il se mettait en danger, il mettait en danger les autres personnes. Et puis aussi en tant que responsable RH et la direction, la direction on a un souci d'équité de traitement. Et c'est ce que je racontais là juste avant d'arriver. Euh, le premier avertissement qu'on lui a mis, moi j'ai des salariés qui sont venus se plaindre en me disant « Attends, moi j'ai eu un avertissement pour beaucoup moins que ça, pourquoi lui il a eu qu'un avertissement alors qu'il est venu quand même alcoolisé Donc il a fallu gérer aussi ce, ce sentiment des autres salariés qui se sont sentis du coup moins bien traités que, que lui. Alors on a eu beau expliquer qu'on était dans une démarche d'accompagnement bienveillante qu'on essayait de le sauver euh, de sauver son job qui, qui représentait énormément pour lui je ça fait deux ans qu'il a été licencié je l'ai encore eu au téléphone euh, il y a deux mois euh, il me supplié de le reprendre et, euh, et donc je lui ai demandé s'il avait arrêté de boire et il dit non alors je lui ai dit bah, tu connais la réponse le jour où tu seras guéri évidemment que moi je ferai tout pour que tu reviennes mais aujourd'hui c'est pas possible voilà. Et, et donc, en, la, dans, dans cette histoire aussi, donc euh, la, la deuxième fois où il a été euh, euh, il était sous l'emprise de l'alcool, il a reconnu, on n'a pas fait passer... Parce qu'on a un peu problème juridique aussi. Hein, de, euh, on peut pas faire passer des, des alcootests on n'est pas de la police. Euh, voilà. Donc on se base uniquement sur le comportement. Euh, mais il a reconnu qu'il était alcoolisé, qu'il avait bu jusqu'à 4-5 heures du matin, hein, et il prenait son poste à 6 heures. Hein, donc il n'avait pas eu le temps de... De, de, de dessouler enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, voilà. Et donc, euh, comment éliminer en tout cas, voilà, les traces d'alcool. Donc il a reconnu, euh, et, euh, et donc c'était aussi un, un salarié élu, donc protégé. Ça veut dire qu'avec un statut de protection. Donc il fallait que euh, on demande l'autorisation à la directe. Donc on a été en contact avec la directe, euh, et c'est vrai que bah, on a eu un échange vraiment constructif par rapport à ce salarié. Puisque l'inspecteur nous a dit, euh, bah, écoutez, je ne peux pas m'opposer à ce licenciement, malheureusement, puisqu'il est, est fondé, mais est-ce que vous pouvez, pour l'aider, ne pas le licencier pour faute grave, mais uniquement pour faute simple, pour qu'il puisse avoir une indemnité, un préavis Ce pourquoi nous étions totalement d'accord, et c'est ce, ce que nous avons fait derrière pour. Euh, ça a ça, un ça, ça entre guillemets, la casse, avec. Euh, il avait un peu d'ancienneté, donc euh, voilà lui verser au moins quelque chose et lui payer son prêt. Mais euh, voilà, on était tous d'accord. Le, le CE à l'époque avait été consulté. On a eu euh, un seul vote défavorable de mémoire. Euh, parce que là, voilà, euh, c'est un un secret, mais euh, la personne a dit celle qui, celle qui a voté euh, de manière défavorable. Euh, voilà, donc c'est une expérience euh, compliquée et, et un sentiment d'échec. Parce que malgré l'avertissement, malgré tout ce qu'on a pu essayer, on n'a pas réussi à, à sauver son job euh, et sa place dans l'entreprise. Euh, donc moi j'ai ce sentiment d'échec. Euh, et en même temps, euh, euh, je ne me sens pas non plus responsable. Enfin voilà, J'ai je, je, le sentiment d'avoir fait ce qui était en mon pouvoir pour, pour l'accompagner au mieux. Euh, mais je ne pouvais pas le guérir à sa place. Quoi. C est, c est, donc euh, voilà, c'est à la fois un sentiment d'échec et en même temps le sentiment d'avoir fait tout ce qui était possible de faire. Ok, merci pour ce témoignage. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse par rapport à ce que euh, vous disiez, c'est quand même comment le, les, les collègues, le collectif, n'a pas peut-être vous, vous avez fait votre rôle de RH, mais ça oui. questionne aussi sur le collectif. Qui, euh, cette gestion de la singularité à un moment, quand un salarié, on le sait, hein, quand un salarié va moins bien que d'autres, euh, du coup on a tendance à mettre plus d'attention à cette personne-là et comment avoir cette approche équitable où on a tendance des fois à avoir des salariés à vouloir une approche un peu égalitaire par rapport à la gestion des ressources humaines. C'est une, euh, une vraie problématique <rire> de management, De management, exactement. que l'on peut trouver sur d'autres sujets. Exactement, qu'on va trouver sur d'autres sujets, parce que, d'un point de vue plus large, quand on a des personnes, par exemple, avec des restrictions médicales, qui ne peuvent pas porter de charges, je vais prendre le cas le plus particulier, et que du coup, c'est les autres qui doivent porter les charges à sa place, il y a un moment donné, ils vont en en marre aussi. Donc ça, c'est un sujet, d'ailleurs, qu'on devrait, j'espère, traiter prochainement aussi avec la NDRH. Comment... Euh, sensibiliser le collectif à ces problématiques. Alors, là, on parlait de restrictions euh, médicales, mais ce, ce cas-là aussi pourrait en faire partie, parce que euh, voilà, j'ai à la fois eu des salariés qui sont venus me voir en me disant mais euh, c'est vraiment pas juste parce que moi j'ai eu un avertissement pour beaucoup, beaucoup moins que lui, et j'en ai eu d'autres qui m'ont dit, vous êtes vraiment sympa et c'est génial ce que vous faites. Donc, Bon, moi, je me suis rattachée à ceux qui disent, c'est génial ce que vous faites. <rire> C'était euh, plus, plus agréable, on va dire, de se rattacher à ça. Mais euh, voilà, le collectif, le collectif, bah, c'est une somme d'individus hein, qui vont chacun avoir des opinions différentes. Et, et, et là, euh, c'est compliqué. Ça, c'est un sujet, effectivement, qu que j'espère on va traiter avec la NDRH sur le programme de l'année prochaine. Et peut-être que le témoignage de bah, la ville de Fleury pourra peut-être vous donner peut quelques pistes de réflexion. Euh, monsieur Trinaleux, vous êtes l'inspecteur du travail, on ah bah parlait voilà, justement de euh... Euh, des <rire> trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette. Qu'est-ce que nous dit un peu la réglementation sur les questions Alors, euh, Sur les addictions, il faut bien avoir conscience que, contrairement à d'autres facteurs de risque qui, dans le Code du travail, sont abordés, surabordés, etc., avec une pléthore de textes, je pense par exemple au risque chimique, où là, où on a une abondance de textes voilà. Euh, le problème des addictions ne fait pas l'objet d'un chapitre euh, spécifique dans le Code du travail, ni euh, sur leur prévention. On va utiliser, euh, en fait, pour traiter dans la réglementation du travail, quelques textes spécifiques, je vais vous les donner après, mais aussi euh, des obligations euh, générales euh, du Code du Travail relatives à l'évaluation du risque, à la prévention des risques, à l'obligation de sécurité de résultat de, de l'employeur. Mais on ne va pas avoir un catalogue de mesures précises euh, voilà, qui, qui permettront de fonder totalement, de façon très précise, une démarche euh, de prévention. Euh, ça n'empêche pas que cette démarche de prévention... Elle doit être mise en place. Alors, euh, comment elle doit être mise en place Alors, tout d'abord, euh, je ne vais pas développer beaucoup, parce que Madame Courceau vous a déjà donné tout à l'heure énormément d'informations précises et très intéressantes sur le sujet. Euh, donc, euh, le principe général, c'est euh, l'obligation de sécurité de résultat, qui est prévue par l'article 41 21 du Code du travail, et euh, l'employeur a l'obligation, euh, dans euh, les conditions de travail, a euh, une obligation de résultat sur la santé physique, et ça a été rajouté il y a quelques années dans la réglementation, santé physique et mentale des travailleurs. C'est une obligation euh, très générale, mais qui est importante pour la, toute la démarche de prévention, euh, parce que cette démarche elle va se fonder sur le respect des principes généraux de prévention euh, dont vous a parlé tout à, euh, à l'heure euh, Madame Courceau, pour euh, organiser la démarche, et également sur le document unique euh, d'évaluation des risques. Et c'est dans ce cadre-là que, dans un optique de préservation euh, de la santé physique et, et mentale des salariés et d'amélioration des conditions de travail, euh, on va intégrer ce facteur de risque euh, éventuellement, euh, voilà, mais vous comprendrez bien qu'on est là sur des obligations extrêmement générales et euh, qu'il va y avoir besoin d'autres ressources que la simple approche réglementaire pour euh, mener une démarche de prévention, parce que, comme l'a très bien expliqué Madame Coursou tout à l'heure, il y a euh, de multiples répercussions et facteurs de toutes sortes. Hein, euh, voilà, il y a des assertions professionnelles dont on vient de parler, euh, la sécurité dans l'entreprise, il euh, bon, y, y, y, y a de nombreux facteurs. Alors après, une fois parlé de ces principes généraux de prévention, de l'évaluation des risques, de l'obligation de sécurité de résultat, on peut peut-être aborder également euh, euh, le domaine où on a des dispositions spécifiques, alors très courtes, hein, vous allez voir, euh, du code du travail sur un facteur d'addiction, c'est l'alcool, et huit parce que... Facteur euh, d'addiction historique. Hein. Je ne renvoie pas à la lecture de l'assommoire mais bon, ça peut être intéressant. Euh, voilà, donc euh, effectivement, c'est un texte un petit peu ancien, je vais vous le dire parce que j'aime toujours le lire celui-là. Euh, c'est l'article R42-22-20 du Code du travail qui interdit l'introduction euh, dans l'entreprise de toute boisson alcoolique autre que l'alcool, euh, la bière, le cidre et le poiré. si surtout pas l'oublier. Euh, euh, voilà, non mais c'est pour vous dire, vous voyez, ce pas un texte récent, c'est quelque chose qui est assez ancien. Donc, euh, ce texte-là, ça c'était juste pour faire sourire, mais ce texte-là, euh, il avait quand même des limites, ça voulait dire que euh, les autres boissons, elles, pouvaient être introduites or euh, moi je me souviens dans les années 80 quand je contrôlais des chantiers du bâtiment euh, si j'arrivais euh, à l'heure de la pause repas enfin bah, c'est pas pour stigmatiser du tout une profession mais c est, c est, voilà. euh, il, il était absolument pas euh, rare de voir euh, les bouteilles de vin euh, étalées euh, dans le réfectoire et c'était consommation habituelle et fort heureusement d'ailleurs les choses ont énormément changé elles sont beaucoup améliorées à ce propos mais, bon. Euh, voilà, c'était pour illustrer. Donc ce texte-là, il n'était pas, pas suffisant. Et dès 2012, le Conseil d'État euh, a rajouté d'autres dispositions qui ont été introduites dans la loi le 1er juillet 2014. C'est-à-dire, euh, pour préserver la santé physique et, et mentale des salariés, notamment lorsqu'il existe des risques professionnels, il a été euh, important, il a été rajouté que l'employeur pouvait... Euh, prendre euh, dans le règlement intérieur euh, des mesures, ou par note de service pour les entreprises qui ne sont pas de moins d'un de salarié, qui ne sont pas assujettis au règlement intérieur, euh, pouvaient prendre des mesures en vue, de, euh, aller, euh, en vue de limiter, voire même dans certains cas d'interdire la consommation d'alcool, à condition euh, que ces mesures soit euh, Propor euh, proportionnée, proportionnée hein, voilà. Euh, euh, voilà que euh, proportionnée et qu'elle poursuive un but euh, en adéquation avec ses, voilà, avec ses obligations de prévention Donc, euh, désormais il, il est possible de réglementer l'introduction et la consommation euh, d'alcool dans l'entreprise depuis cet arrêt de 2012 du conseil d'état et euh, est, qui a été introduit dans la loi en 2014. Voilà pour l'alcool. On peut rappeler aussi qu'il y a une obligation, enfin c'est un peu, peu bête de dire ça, mais sur l'alcool, il faut rappeler aussi que l'entreprise a de, de toute façon une obligation générale dans les règles d'hygiène euh, de prévoir la mise à disposition d'eau potable, etc., euh, fraîche à disposition des salariés, qu'on soit euh, dans l'entreprise ou sur les chantiers. Hein. Donc euh, ça aussi, c'est voilà, un facteur... Euh, de prévention de la consommation d'alcool. Voilà un petit peu les dispositions les spécifiques. Sur l'alcool, le dernier texte qu'on peut citer, euh, c'est l'obligation d'agir lorsqu'un salarié se présente en état d'ivresse euh, au poste de travail. Ce qui vient d'être évoqué par euh, Madame Gauthier. Là, il y a une obligation d'action du chef d'entreprise qui est prévue par l'article R42.20.21 du Code du travail. Hein, voilà. Euh, voilà. Mais... Euh, voilà ce qu'on a comme disposition euh, sur euh, l'alcool. Oui, euh... je vous permets parce que. Est-ce que c'est parce qu'il Nous, il était sur un poste à risque. Oui. Mais, mais si c'est quelqu'un qui est dans un bureau, par exemple, et qui potentiellement ne présente pas de risque, ça veut dire qu'on n'aurait pas de motif suffisant pour dire que ce n'est pas grave s'il est à alcoolisé. Est bon, hein. Parce qu'on parle de proportion. Euh, liés au risque, là, nous, effectivement, produits chimiques, euh, équipements euh, complexes et autres, donc la question ne se pose pas. Mais la question peut se poser... si si, si, si, si c'est moi, voilà. j'arrive à le poser. moi je, vais, je suis dans mon bureau, risque, je vais tomber. Je, ouais. On m'entend pas bien. Du coup, je sais pas si on a bien entendu ce que j'ai dit, mais normalement, j'ai la voix qui est partie. Mais, euh. mais c'est une question qu'on qu se pose... Euh, effectivement d'agir de, de, de, de, en fonction du risque et donc voilà, un cariste quelqu'un qui est avec un équipement etc évidemment la question ne se pose pas du danger mais quelqu'un dans un bureau est-ce qu'on a un moyen d'action ou est-ce que du coup on... On se dit, bah il ne présente pas trop de risques à part de faire rire à la galerie, peut-être s'il a des blagues je ne sais pas. Mais euh, c'est une vraie je peux question. Répondre <rire> <rire> euh, Bernard Artist, Merci. Il est euh, voilà. Je suis, euh, voilà. <rire> Donc je suis un collègue de, de Laurent Trivaleux, je travaille à la direct. Euh, ce que je voulais dire, c'est que, euh, comme, alors, on est rentré dans. Je pense que c'est une phase aussi intéressante hein, de, de la discussion, c'est-à-dire comment on met en pratique tout ce qu'on nous a dit et expliqué. Hein. Et c'est vrai que le, le problème global hein, des addictions en entreprise, euh, même si on comprend euh, tout ça, il y a la mise en pratique qui est compliquée. Oui. Oui. Euh, notamment dans les cas. Euh, un peu de, de, de critique du, de, avec une pseudo-notion d'urgence. Donc, la, la question comment se présente quelqu'un qui est un salarié dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui a un comportement anormal, qui n'est pas habituel. Euh, mais on ne peut pas pré présager ou préjuger de quelle est la nature des causes qui sont à l'origine de ce comportement. Ça peut être effectivement... Euh, une ivresse alcoolique ça peut être euh, euh, une, une, ça peut être aussi une ivresse dû à, euh, à, au fait que la personne a respiré des solvants dans le cadre de son activité professionnelle je l'ai vu dans le bâtiment chez des peintres euh, en atmosphère euh, confinée et par forte chaleur où, où on a vu, des euh, ça, ça m'arrivait hein, de voir un peintre qui était ivre mais dû euh, à l'exposition au white spirit ou au solvant oui. mais ça peut être autre chose, ça peut être une intoxication au monoxyde de carbone ça peut être, ça peut être un infarctus, on peut tout imaginer vous n'êtes pas médecin, c'est normal mais ça veut dire que quelqu'un qui a un comportement anormal qui est pas qui est, qui est pas logique en fait c'est quelqu'un qui nécessite qu'on lui porte secours je pense qu'il faut partir de cette de, ce, de de cet état là de cette de, de cette idée là et donc euh, donc il faut que les collègues vous alertent, alertent l'employeur en disant, là il y a un problème qui se passe et il va falloir le retirer de sa situation de travail. Vous avez probablement dans l'entreprise des secteurs secouristes du travail, vous pouvez et ou faire intervenir des secours extérieurs ou même si le médecin du travail par miracle est présent à ce moment-là, il peut voir le salarié. Mais, mais si, ça peut arriver, il y a des, il y a des, il y a des entreprises qui ont des, des, des services de santé travail autonome, il y en a dans la salle. Donc, en fait, euh, a, il faut porter secours. Voilà. Alors ça, je, je suis complètement d'accord, mais imaginons, en plus, donc, dans la situation, moi j'étais en lien avec la directe, comme j'expliquais, est-ce que c'était un salarié élu. Mais imaginons que la même situation, euh, on avait été dans la même situation, mais avec un personnel administratif dans un bureau. Est-ce qu'on ne nous aurait pas dit que le licenciement est disproportionné par rapport aux risques encouru en fait Là, c'est une vraie question concrète. Alors, pour toi, c'est Parce que moi, je parlais de... Est-ce qu'un employeur qui est face à une problématique d'intérêt de, de, de, de, de troubles du comportement bon, ça c'est le terme un peu médical oui. euh, est-ce qu'on laisse faire comme vous dites, même dans un bureau moi en tant que médecin je vous dis non, non on laisse pas de faire de même, on pas la faire. question du licenciement j'ai ben le micro, je vais le garde maintenant. <rire> non, mais il va falloir couper. Non, mais la, la question du licenciement, il euh, y a peut-être plein de choses à faire avant. Euh, et du coup, comme j'ai le micro, ça me permet d'embrayer de ce que je voulais dire. Sur les services de santé. Alors, en fait, euh, je pense que euh, si on prend les choses d'une façon globale, euh, il ne faut pas que... Euh, la, je, je sais que souvent les entreprises abordent le problème des addictions par le, le, la problématique urgence ou individuelle. Mais je pense que ça a été bien dit ce matin et il faut, il faut qu'on réinsiste parce qu'on a beaucoup de choses à changer. Tous, tous, hein, les entreprises, les, les représentants du personnel, les médecins, les services de santé. C'est-à-dire que si on veut faire de la prévention des addictions en entreprise, en fait il faut attaquer les deux fronts. Je vais, je vais être clair, c'est-à-dire qu'il faut élaborer une démarche de prévention qui soit collective, d'un côté, et qui soit en amont des difficultés qui peuvent être observées. Et puis, il faut prévoir la possibilité qu'il y ait un accompagnement, et vous voyez, je dis le mot « accompagnement » des personnes qui présentent des conduites addictives en entreprise. Ce sont deux choses un peu différentes, mais qui se regroupent de, de mon point de vue. Alors, je vais arriver sur les services de santé, mais dans l'histoire de la cette élaboration d'un de, de, plan de prévention dans l'entreprise, c'est ce que disait Laurent, ça fait partie, de, de, là on est dans le code du travail, on est dans les principes généraux de prévention, on a euh, également tous les principes de prévention, finalement l'addiction, on pourrait presque dire, c'est un risque, comme un autre dans une entreprise qui peut être euh, euh, attrapée sur un plan méthodologique comme le risque chimique ou autre chose. Ça veut dire que euh, vous allez pouvoir trouver des documentations l'INRS là-dessus euh, pour attaquer les, les, la question des préventions en amont, en prévention primaire, euh, ça vaut le coup de travailler de façon partenariale avec les partenaires sociaux. Euh, dans le cadre de... Vous pouvez élaborer, si vous êtes une grande entreprise, notamment un comité de pilotage avec la direction, euh, les représentants du personnel, les membres du CSE, euh, le service de santé au travail, il peut arriver, puisqu'il a sa place là-dedans, pour, pour travailler là-dessus, sur le plan de prévention. Donc très en amont, ça veut dire... Ce qu'on a dit ce matin aussi, faire de l'information, comment on peut euh, euh, sensibiliser l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement ceux qui peuvent poser problème, mais c'est tous. Tous peuvent être concernés, on l'a vu ce matin, il y, y a de multiples facteurs privés, professionnels, et puis se poser la question des origines, des facteurs de risque professionnels dans le travail, entre les facteurs de, de pénibilité, dans la, paye, dans la la précarité même des contrats, parfois, hein, la question de l'intérim, on ne l'a pas trop évoqué ce matin, mais euh, c'est une, une question comment les gens tiennent avec des, des petits contrats. Et puis, dans le même temps, il va falloir travailler sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à des situations individuelles. Et, et là, vous avez... Euh, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, sur les situations individuelles, en fait, y a, là aussi, il n'y a pas que le service de santé au travail. Je suis d'accord avec vous. Euh, c'est pour ça que je fais exprès de pas en parler depuis le début. Mais il euh, y, a, y a un certain nombre d'acteurs à la fois en interne, puisque vous avez les, les, les représentants du personnel, mais vous avez également les assistantes sociales qui peuvent vous apporter un coup de main parce qu'il y a un certain nombre de questions qui, où la question sociale elle est euh, très importante. Et puis vous avez effectivement le service de santé au travail. Alors le service de santé au travail, euh, soyons clairs, euh, il s'agit de médecins du travail, d'infirmières du travail et également d'intervenants en prévention des risques professionnels qui, eux, peuvent vous éclairer en tant qu'entreprise sur quels peuvent être justement les facteurs dans l'organisation du travail qui pourraient être euh, l'objet d'une euh, discussion pour une amélioration euh, et une diminution d'un certain nombre de, de, de facteurs de risque. Sur le, le, la question du, du médecin du travail, là, on a, on a quelqu'un qui a euh, une problématique d'une de, de, de, ivresse au travail, qui n'est pas sur un poste, euh, sur un poste euh, à risque. Euh, le, le, ce qu'il ce qu faut, c'est à, à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table. On, on, euh, on, on va au travail livrer, ce n'est pas un espace euh, qui est là-dessus, euh, qui est autorisé. Donc il va falloir qu'il y ait déjà un contact, que vous ayez un contact avec la personne en disant euh, une, une, euh, que vous parliez avec elle. Et puis une orientation vers le service de santé au travail, vers le médecin du travail, avec l'idée que le médecin du travail n'a pas de baguette magique qui va faire disparaître le problème pour l'entreprise. Par contre, il a un certain nombre de missions qui peuvent aider. Qui peuvent aider en premier lieu le salarié lui-même, mais qui peuvent aussi aider la communauté de travail, hein, puisque vous, vous, vous abordiez les, ces questions puisque il est chargé... En fait, déjà, le médecin de travail, il est le conseil de l'employeur, sur ces questions-là, sur les questions d'addiction au travail. Il est le conseil des représentants de, des, des travailleurs eux-mêmes et des salariés eux-mêmes. Donc, il ne faut pas se priver de, de, de, de, de cette mission-là. Il assure un certain nombre de visites et vous avez le droit de demander des visites à la demande de l'employeur. Le salarié aussi a le droit de demander des visites à sa demande s'il ne se sent pas bien. Et euh, il a la garantie du, de, du secret médical. C'est quelque chose qu'il faut avoir euh, vraiment en tête c'est absolument euh, intangible. C'est-à-dire si vous envoyez euh, un salarié en tant qu'employeur voir le médecin du travail, vous n'aurez pas de retour sur pourquoi il était ivre, quelle était la cause de l'ivresse, parce que c'est euh, en fait, caché par le, le secret médical. Pour autant, ça ne veut pas dire que le médecin du travail ne va rien faire. Il, il va pouvoir justement... Euh, euh, aborder la question des, des, de, du travail, mais également pas que. C'est vrai que c'est pas qu'une question de d'un côté il y a le travail et de l'autre côté la santé publique. Le médecin du travail, il est là aussi pour faire la jonction avec le médecin traitant, la personne, avec... Euh, éventuellement euh, inciter, convaincre la personne euh, de pouvoir se suivre dans des centres d'accompagnement. Je, je regarde Madame oui. la Tour, euh, pour euh, ces addictions. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de maintenir la personne au travail et pas de s'orienter vers une inaptitude pour le médecin du travail. C'est est ça, la, la, ce qui. Est... Mais oui. <rire> Donc vous partagez <rire> les mêmes objectifs. Et, et, pour, et pour ça, il faut qu'il y ait y a une question de temps long parce que ça se traite vraiment le problème des addictions ça se traite avec euh, beaucoup de temps, avec du travail en partenariat il y a, je pense qu'il euh, faut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui puissent intervenir là dessus et qu'il y ait un accompagnement dans la durée et alors vous allez vous retrouver avec les mêmes contradictions que vous avez, c'est à dire que le service de santé au travail il va se retrouver euh, avec une forme d'injonction contradictoire qui est d'un côté il doit garder la personne au travail c'est le maintien en emploi. De l'autre côté, il doit protéger la santé de ce salarié et en plus, il doit protéger la santé des tiers. Pour un chauffeur, il y a quelqu'un qui était dans le secteur du transport public, qui, qui consomme euh, du cannabis, ça devient compliqué de tenir les trois à la fois. Donc, il euh, n'y a pas de solution toute simple là-dessus. Moi, j'étais trop... Loin. Ce qu'on qu peut, qu peut dire aussi, c'est qu'à la frontière euh, un petit peu euh, entre... Euh, la prévention des risques et le disciplinaire il y a le règlement intérieur euh, qui est un sujet par lequel on aborde souvent ces questions là Alors, sur des points très précis et où là, vous pouvez avoir effectivement l'intervention de l'inspecteur du travail qui va contrôler le contenu du règlement intérieur et qui va vérifier que les mesures qui sont prévues par le règlement intérieur ne restreignent pas de façon excessive les libertés et sont bien proportionnées au but recherché. Donc, on a déjà parlé de l'introduction et de la consommation d'alcool dans l'entreprise. Donc, ces textes-là ils sont importants, notamment si vous voulez réglementer, par exemple, les pots. Hein parce que là, là, pour le coup, les pots, c'est bien euh, un domaine où il y a des risques de.. Et ça s'est déjà produit, hein, des risques de responsabilité directe euh, si on ne gère pas les risques qui sont générés par ces pots, et si on laisse repartir des gens en état d'ivresse euh, au volant de leur véhicule. Hein, donc euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà. Alors, le règlement intérieur, par ailleurs, alors c'est un sujet un peu un peu polémique, mais je suis obligé d'aborder, dans le règlement intérieur, la question qui s'est également souvent posée, c'est celle des tests de dépistage de l'alcoolémie, et de façon plus récente, évidemment, pour des raisons historiques, le problème des tests de dépistage de drogue. Alors, euh Bon, alors, je redis ce que vient de dire Monsieur Arnaudot, c'était parfaitement clair, ce qu'a dit Madame Courceau ce matin aussi, mais c'est très important de le dire. C'est pas par le règlement intérieur et les mesures disciplinaires qu'on va fonder euh, l'ensemble d'une politique de prévention des comportements addictifs dans l'entreprise. Bon, je vous en parle parce que c'est un aspect du droit, je, je, je suis obligé de vous en parler, mais euh, ce n'est pas uniquement sous cet angle-là et sous l'angle disciplinaire qu'on va gérer ces problèmes-là. Euh, donc euh, sur ces problèmes de test c'est encadré depuis très longtemps pour l'alcool hein. vous avez une jurisprudence euh, surabondante sur les conditions de mise en place des tests d'alcoolimie, donc sur des postes à risque euh, avec présence euh, éventuelle possible euh, d'un témoin contre expertise obligatoire euh, à la charge de l'employeur oui parce que euh, il peut y avoir des faux positif, euh, etc. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, euh, le cadre général qui est établi depuis très longtemps euh, sur le test des dépistages d'alcoolémie. Alors, après vient le problème hautement polémique euh, des tests de dépistage euh, de la drogue et du cannabis. Alors, ça a fait pendant l'objet de... pendant très très longtemps, 10 ans, 15 ans, euh, L'objet euh, d'intenses discussions, savoir s'il s'agissait de tests médicaux qui devaient être euh, réservés uniquement aux médecins du travail, ce qui, de fait, interdisait à une entreprise de euh, mettre en place ce type de test de dépistage, y compris sur des postes à risque, euh, sauf pour quelques po professions très très particulières où il y avait quelques règles spécifiques comme les pilotes de ligne ou les pilotes de travail. Bon. Euh, la question a été tranchée le 5 décembre 2016 par le Conseil d'État qui a autorisé, euh, en l'encadrant très euh, précisément, euh, la mise en place éventuelle de tests de dépistage euh, des drogues dans l'entreprise. Voilà. Ce sont de façon un petit peu renforcée à peu près les mêmes euh, précautions de mise en place qui sont prévues euh, pour l'alcool. Hein, euh, c'est-à-dire euh, euh, la question qui a été tranchée c'est cela peut être euh, fait par des personnes formées dans l'entreprise pour des postes à risque euh, dans cette affaire-là c'était même des postes particulièrement sensibles en matière de sécurité euh, avec possibilité de refuser pour le salarié par contre le refus euh, peut faire l'objet éventuel d'une sanction de municipale hein et euh, également contre-expertise qui est extrêmement important parce que euh, les, enfin, les tests de dépistage euh, des opiacés euh, notamment posent des vrais problèmes parce qu'il y a des médicaments hein, qui contiennent des opiacés Donc, euh, euh, et puis ils posent également plein d'autres problèmes parce qu'il peut y avoir des consommations euh, festives du week-end qui, qui viennent déborder euh, sur la prise de poste de lundi matin euh, donc c'est très problématique. Il faut vraiment faire extrêmement attention quand on met en place, à la façon dont on met en place, euh, et bien entendu, même si les tests aléatoires dans cet arrêt du Conseil d'État sont possibles, il est hors de question de mettre en place systématiquement euh, à tous les postes euh, des tests de dépistage de la consommation. Il faut vraiment que ce soit justifiés par des conditions d'hygiène et de sécurité importantes. Euh, voilà. ou, ou éventuellement pour régler le, le problème du salarié qui est, est ponctuellement en état par apparent d'ivresse dans l'entreprise. Mais euh, voilà, il faut faire attention, parce qu'on a vu quand même, y compris les grandes entreprises nationales, mettre en place des pratiques, que ce soit pour l'alcool, ou pour euh, la drogue de tests de dépistage systématique quel que so aléatoire quel que soit le poste de travail là on est en dehors du cadre réglementaire de recours euh, Voilà. Euh, surtout pour revenir sur l'aspect disciplinaire j'en dis pas beaucoup parce que vous regardez il y a des dizaines de jurisprudences sur. souvent en matière disciplinaire euh, c'est pas tant la consommation euh, d'alcool ou de drogue, ça arrive hein, qui vont être... mais c'est parfois souvent le problème des conséquences de cette consommation en fait, sur le comportement euh, sur la présence euh, sur... avec des actes d'intempérance etc et on s'aperçoit que souvent sur le plan disciplinaire c'est plus ces, ces choses là qui peuvent être amenées finalement à être sanctionné que la consommation d'alcool elle-même. Euh, a titre d'exemple, on a eu des jurisprudences, je vais vous en citer une par exemple, euh, quelqu'un qui avait été licencié pour faute grave pour avoir consommé un verre de pastis euh, dans les vestiaires cinq minutes avant qu'il quittait le travail. La Cour de cassation a dit non, il n'y avait pas faute grave. Euh, parce qu'effectivement, c'est interdit de consommer... Euh, ce type d'alcool sur les lieux du travail, mais il n'y avait eu aucune conséquence particulière en matière de relations de travail, de comportement, etc. Donc il faut faire aussi un petit peu attention à l'utilisation disciplinaire et ce n'est pas elles qui font une démarche de prévention. Voilà ce que je pouvais me dire globalement sur le sujet. Merci beaucoup. C'était très clair. Merci messieurs, merci madame. Euh, le réseau Anatarat travaille depuis deux ans. Sur ces questions-là, sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Sachant que cette thématique, quand c'est des nouvelles thématiques où les entreprises se questionnent, euh, du coup, on prend en lien, parce que notre mission, c'est quand même aussi d'outiller les acteurs de l'entreprise pour arriver à prévenir hein, toutes ces questions-là. Euh, Patrick Isartel, donc vous travaillez à la NACT. Je travaille à la NACT. Euh, responsable des partenariats. Oui, je suis responsable des grands projets au sein de la délégation en partenariat. Mmh. Donc, oui, ça fait un petit peu plus de deux ans même que la, la thématique est travaillée historiquement avec un partenariat avec la ville des corps. Euh, donc, peut-être tout le monde ne connaît pas le réseau ANAC-TARAC. est ultra connu sur la place d'Orléans en Centre-Val de Loire. Euh, L'Anac est un établissement public euh, administratif basé à Lyon. On est sous tutelle, je fais vraiment de manière rapide, du ministère du Travail. Euh, on a des équipes pluridisciplinaires, mais on n'a pas d'habitologues chez nous. On a des ergonomes, des psychologues, des sociologues, des spécialistes de sciences de gestion. Et on anime un réseau de sept associations régionales, dont celle qui nous accueille aujourd'hui. Donc on est, on est localisé partout, euh, sauf en Guyane, pour le faire de manière très rapide. Euh, quelques missions, mais dont les termes ont, ont déjà été évoqués de, depuis les premiers échanges de ce matin l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles. La particularité qu'a le réseau et comme l'ANACT, on est euh, dans un code paritaire pour le réseau et un code tripartite pour l'ANACT. On a des représentants de l'État, donc le conseil d'administration. Et euh, ça influe sur notre manière d'intervenir parce qu'on fait de l'expression des salariés euh, sur leurs conditions de travail euh, un enjeu de connaissance du travail et d'intervention sur les conditions de travail et son organisation. On n'intervient jamais quand on n'a pas un corps paritaire ou un code concerté pour intervenir. On développe et on propose des démarches qu'on outille à travers des expérimentations, je vais y revenir, je vais aborder des, des projets en cours, euh, qui visent à diffuser des bonnes pratiques, des outils, des méthodes et euh, des retours d'expérience à dire des entreprises et des partenaires sociaux. Et euh, on conduit aussi une activité de veille, alors qui est à notre échelle, qui est sur les thématiques du travail et dans le cas qui me concerne, sur la question des, des conduites addictives en entreprise et de leurs conséquences sur l'organisation et sur les personnes, et qui nous aide à, à, à nous améliorer, à construire de nouveaux projets avec euh, des partenaires historiques comme Nadine Descorbes ou d'autres partenaires dont je ferai plus tard. Tu peux changer de diapo euh, alors, moi, ça me va bien les échanges qu'il y a eu avant, parce que euh, le réglementaire vient d'être abordé, donc ça me va très bien de pouvoir y revenir. Euh, la question de la prévention des risques a été abordée, la question du maintien en emploi a été abordée. En fait, cette diapo, elle résume la manière dont on intervient en entreprise, et ce qui a été évoqué ce matin, c'est exactement ça. On a un enjeu pour l'organisation du travail, pour les conditions de travail et pour les salariés et les agents du public, autour de ce réglementaires euh, réglementaire, prévention, maintien et retour en emploi, qui était évoqué tout à l'heure par Madame sur les temps de retour en emploi d'une personne, euh, et on part du principe que euh, faire l'un sans l'autre nous amène simplement à des impasses soit sur les, les manières de faire de la prévention, qui y aurait plus des visées individuelles dans un premier temps, mais sans prendre en compte l'organisation du travail et la réalité du travail. Faire du maintien en emploi sans penser aux réglementaires, ça va être une impasse et ne pas mettre tout ça en interaction va nous amener à des, des fausses bonnes idées. Donc, on est parti de ce principe et on se dit qu'autour de ce triptyque, on a des enjeux pour l'organisation et la prévention des conduites addictives. Euh, on a réfléchi aussi pour donner le cadre un peu d'intervention de, de l'agence et de son réseau sur la question des, euh, des conduites addictives en entreprise, dans un code qui n'était pas neutre. On a un portage sur le code du plan santé-travail. Le code du, du plan santé-travail, il y a une action c'est. Je ne me souviens plus du titre sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Et cette question de prévention, elle se relie au triptyque qu'on avait avant, avec une autre action sur les maladies chroniques et le maintien en emploi. Sachant qu'on va considérer dans le réseau qu'on est sur maladies chroniques, l'alcool va être considéré comme maladie chronique et de manière plus large, les consommations. Et on a réfléchi sur les fonctions que pouvaient avoir ces consommations euh, dans le milieu professionnel. <coughs> Alors je vais renvoyer à Sophie qui prendra la parole après moi, sur la notion d'opportunité éphémère. On est bien sur une recherche de performance dans beaucoup de cas, performance individuelle, mais qui va profiter à l'organisation et au collectif de travail. Parfois. On est sur des effets qui peuvent être positifs sur l'individu, en termes de confiance, de mobilisation, de récupération sur des postes euh, très engageants, ou d'intégration dans les collectifs de travail, et pour avoir une vie professionnelle une dizaine d'années en Champagne, on a des pratiques culturelles d'entreprise qui font, je pense que le peu le les mêmes effets, euh, qui fait qu'on va cr créer des collectifs avec des conduites et des consommations. On aura à ce moment-là, quand on est vraiment sur cette logique d'opportunité, des impacts sur la santé de la personne qui vont être invisibles, et je pourrais même dire sur la, sur la santé du collectif de travail qui vont être invisibles. Les pratiques vont être invisibles également. Et là on va basculer sur quelque chose qui relève plus de la menace, c'est que la personne dans son process de consommation et d'arrivée d'une conduite, d'un usage, plutôt une pratique qui va relever de l'addiction, euh, on va commencer à avoir des choses qui vont entrer en visibilité autour de l'efficacité dans le travail qui va se dégrader, la production qui peut se dégrader, la qualité du travail fourni et la qualité de la production qui vont se dégrader. L'organisation du travail va commencer à en prendre un coup et la personne également en termes d'arrêt de travail, d'accident de travail, de retard, d'absence. Et là, on touche la personne, on touche le collectif de travail aussi, on touche l'organisation, on touche la performance de l'entreprise. Les impacts sur les relations de travail, ce qui était abordé tout à l'heure sur le fait que le collectif va pallier un moment jusqu'à un moment, jusqu'à un autre moment, jusqu'au moment où le collectif va en avoir par-dessus la tête. Et se dire, la question de l'équité qui était abordée n'est pas, pas traitée par mon management. Et là, le management va se retrouver aussi, et le DRH, en fin, en position d'instabilité. De, de, Les relations professionnelles peuvent devenir plus compliquées. Là, on commence à avoir la mise en visibilité de difficultés sur la santé de la personne et sur sa santé professionnelle, sur sa carrière, avec l'exemple extrême qui a été donné. Et pour l'entreprise, on peut avoir également des questions en termes d'image qui vont se jouer. Donc voilà, on a... On voit que d'une idée de, de recherche de performance, parfois, on ne rentre pas sur la question de, de l'usage récréatif dans ces conditions. mais plutôt sur l'usage vraiment qui lie la performance de l'individu. Euh, on arrive à des effets délétères, à la fois sur la personne, à la fois sur l'organisation. Alors, La question de la qualité de vie au travail, Patricia Courceau l'a abordé tout à l'heure. On, on a fait l'exercice de regarder... Euh, quels peuvent être les déterminants qui contribuent euh, aux conduites addictives et aux addictions en, en milieu professionnel Alors ça commence à être documenté. On a eu un premier partenariat avec euh, de Décor, où plusieurs régions euh, dans notre réseau ont mis en place des, des clusters et des actions collectives, menées enfin, dans un code paritaire. Euh, on a pu identifier des questions de charge de travail, d'ennui, de compétences non mobilisées. D'absence de marge de manoeuvre, ça renvoie à l'autonomie des personnes, à des horaires de travail souvent supérieurs à 48 heures qui deviennent des déterminants importants de, de consommation, du surengagement, la question du burn-out était utilisée tout à l'heure, mais quand on est en. Il n'y a jamais de personne qui n'est pas engagée qui est en burn-out en général. Euh, mais pour tenir surengagement, on aura parfois tendance à consommer, de manque de soutien et de reconnaissance, d'horaires décalés et irréguliers, de pénibilité, de collectif et de prise en compte ou de non prise en compte de la variabilité de la personne. Par du principe que la consommation est une variabilité de la personne comme une autre sur le poste de travail. C'est un des déterminants du travail. Et on a fait l'exercice de relier ça à ce qu'on retrouve dans l'accord national interpro, à savoir les déterminants de la qualité de vie au travail. Eh bien, ça match. Ça match et on se rend compte que quand on entre non pas forcément sur la personne, <coughs> Consommatrice, la personne avec un usage problématique en entreprise, mais des questions de compétences, de parcours professionnel, de management, de relations de travail, de contenu du travail ou de santé au travail, on peut aborder, sans aborder frontalement la question de la prévention des conduites addictives, on peut faire émerger des questions nous ben oui, mais en fait, pour tenir ça, pour tenir ce qui me manque en termes d'engagement, je consomme. J'ai des horaires atypiques, des horaires variables, des horaires euh, compliqués. Euh, on était avec une grande administration qui a son siège régional pas bien loin, mais à son niveau national il y a deux jours. On disait, nous on a des gens qui travaillent sans travailler. On a des, euh, des gens qui surveillent une frontière. Euh, Ils surveillent des avions la nuit, mais il n'y a pas d'avion la nuit. Donc c'est compliqué en termes de situation de travail, on est en sous-charge, on a la on conscience du travail. Qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et là, la, la question se pose de la consommation, alors avec ou sans substance, finalement euh, du téléphone portable. Ce qui est intéressant sur, ce, sur cette représentation, c'est se dire, euh, très souvent, le fait d'aborder la question euh, des conduites et des consommations d'entreprise, c'est quand même très touchy. On peut l'aborder, de fait, par d'autres questionnements. L'entrée par les risques psychosociaux peut en être un. L'entrée par la pénibilité du travail peut en être un. Et en fait, c est, c est, le curseur, on peut le mettre des deux côtés. On peut dire on a identifié des consommations, des comportements difficiles... On peut relier ça à des questions d'organisation du travail. On a des questions d'organisation du travail qui peuvent nous permettre de faire parler les gens sur leur réalité professionnelle et sur le pourquoi, quand ça arrive, ils consomment. Alors, on a une méthodologie, nous, qui. Euh, on arrive bientôt là d'ailleurs. Qui repose sur quelques, quelques postulats. Euh, on dépasse la seule dimension individuelle euh, de la question de la consommation et de l'addiction. On n'aura jamais vocation, en raison d'un à, à travailler sur un camp individuel, sur une personne lambda, mais on va plutôt penser que cette personne lambda est l'élément voilà, déclencheur pour l'entreprise d'une réflexion sur les pratiques et sur les conduites. Alors, on aura aussi surtout une vision du travail, non pas euh, historiquement comme notre tétalium, mais comme une ressource, comme une source d'épanouissement, de performance, mais également une source de risque et de contrainte. On a cette ambivalence du travail qui est documentée et on se dit que le travail sur le travail, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la qualité de vie au travail peut être un levier de maintien en santé, de mise en santé de la personne et une ressource, que disait Nathalie ce matin, on est sur une réduction des risques à travers une amélioration des conditions de travail. On rentre par le travail et son organisation, je vais le développer un peu, et en aucun cas sur la substance ou sur la pathologie. Quelque part, moi j'ai aucun intérêt en tant qu'intervenant sur le travail à savoir qu'est-ce que consomme la personne, pourquoi il est malade, quelle est sa pathologie, pathologie alcoolique, qu'est-ce qu'il a une dépendance aux opiacés, peu importe. Moi, bon, ce qui m'intéresse quand on intervient et les collègues également, c'est de se dire qu'est-ce que c'est comme impact qu'on va identifier dans le travail. Qu'est-ce que le fait d'avoir consommé ou le fait d'avoir été pris sur le fait dans un état... Euh, non compatible avec la situation de travail, va générer sur le travail, sur le collectif de travail, sur l'organisation, ou, in fine, sur la performance de l'entreprise. On va travailler sur ces, sur ces points-là. On aura une attention qui va être portée au dopage professionnel. On est aujourd'hui dans des attentes en termes de performance, qui se sont accrues énormément, euh, et le produit va de plus en plus être envisagé comme une ressource éphémère. C'est la feuille que je présentais précédemment. En aucun cas, une stigmatisation de l'entreprise ou des personnes, on intervient sur le travail. Alors Le mot travail, vous allez l'entendre beaucoup dans mon discours, parce que, euh, qu'on soit intervenant à l'acte, qu'on soit DRH, qu'on soit tout intervenant IPRP ou autre, euh, c'est une manière froide et neutre d'aborder la question euh, du conduite addictive. On ne va pas parler de la personne, on ne va pas parler du produit, on va parler de, du travail, de son boulot et de ce que ça peut générer. Ça c'est une grande évolution, on n'est pas, pas dans la sanction, on est vraiment dans le euh, comment est-ce qu'on va travailler sur une problématique d'entreprise, sur une problématique d'organisation. On va regarder, et ça répond en particulier je pense à la question que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur, euh, un regard sur les évolutions des organisations. Alors à la fois celles qui sont passées, mais si on veut vraiment faire un bon job, se poser la question de qu'est-ce qui m'attend demain est-ce que j'ai une restructuration qui se prépare On va travailler sur l'obligation, sur les impacts, sur les risques psychosociaux des restructurations, ou sur d'autres impacts, mais on peut aussi réfléchir en termes de santé au travail. Et quand on réfléchit QVT dans ce cadre-là, on réfléchit sur l'organisation, sur les collectifs et sur la santé des personnes. Et est-ce que la réorganisation qui m'attend demain ne euh, va pas générer un risque en termes de santé au travail et un risque potentiel de consommation ou d'accroissement d'une consommation on va prendre en compte, c'est l'approche gestionnaire qu'abordait Nathalie ce matin également, les indicateurs de performance. On va regarder si tout simplement le travail est tenable. Et si les indicateurs qui sont portés pour évaluer le travail des personnes, c'est vraiment du prescrit, vont être compatibles avec l'organisation du travail telle qu'elle est. Et je ne dirais pas 9 fois sur 10, mais très souvent on se rend compte que l'indicateur évolue, mais la manière d'y aboutir n'a pas évolué, l'organisation du travail n'a pas évolué. Et donc, on met les personnels et les, les agents dans le public, dans une situation où ils vont devoir compenser eux-mêmes ce manquement d'organisation. On va être sur le triptyque risque réglementaire maintien en emploi, et on va surtout essayer, mais là ça rejoint vraiment votre discours, d'éviter la désinsertion professionnelle de la personne, en réduisant les risques, en réduisant les risques pour le collectif aussi, et se dire, voilà, on a une possibilité de réduction des risques, de l'adaptation du travail et de son organisation qui reste, pour la très grande majorité des cas, possible. Alors, je vais, je vais finir en nous faisant un petit coup de plus collectif. Euh, on continue, on a abordé vraiment en introduction le fait d'avoir une première convention avec la Mille des corps. on est en train d'en finaliser une deuxième, qui vise euh, de nouveau des expérimentations et en particulier en centre-val de loin. Et cette fois, on le fait pas seul, on va le faire avec le réseau en porte. Donc c'est un début de collaboration, et quand on disait on n'intervient pas, on a des équipes pluridisciplinaires, on intervient pas en addictologie cette compétence, eux nous l'apportent. Ils sont aussi habitués d'intervention d'entreprise, nous on est habitués d'intervention d'entreprise sur les registres de sciences de gestion et d'organisation du travail, donc on va essayer de voir tout le mieux qu'on peut en tirer. Voilà, je crois que j'en ai terminé, je passe la parole à mes collègues. Oui, merci, euh, je passe la... La parole à Sophie Mounier qui est donc chargée de mission à la RACT Centre et qui est intervenue euh, ces deux dernières années sur différents accompagnements donc elle va nous préciser un petit peu comment elle a pu accompagner et ensuite on aura le témoignage de la ville de Fleury. Merci donc bonjour à, à tous et tous. Alors je vais vous présenter effectivement notre postulat de travail, euh, principalement euh, sa modélisation les actions menées en région, les perspectives que ça apporte aujourd'hui. Donc le postulat de travail euh, a été le suivant. Euh, C'est de partir du principe donc, que les conduites addictives et les addictions pouvaient être la conséquence d'un engagement fort au travail pour la réalisation d'un travail de qualité et faire face aux attendus. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'ambivalence du travail Parce que le travail peut apporter aussi bien l'accomplissement qu'avoir des effets délétères sur la santé. Euh, et finalement, euh, le contexte aussi est à prendre en compte, comme on a pu déjà en parler précédemment. Donc le travail et ses conditions de réalisation ne cessent de se changer et de, de, de, de, changer et de se transformer. Pardon. Et en France, l'attachement euh, au travail est le plus important d'Europe. Donc les conditions de travail sont parfois détériorées par l'intensification du travail, euh, la baisse de moyens, l'absence de liens sociaux... Et les personnes sont parfois aussi sur-sollicitées, donc il, est, il leur est demandé donc, une disponibilité, euh, une prise d'initiative, euh, d'être indépendant à la réalisation de leur travail. Et euh, toutes ces injonctions finalement quotidiennes sont la réponse à une performance attendue. Alors travailler, qu'est-ce que ça suppose ça, ça suppose effectivement une collaboration et une coopération dans la mesure du possible entre une hiérarchie et ses collègues. La prescription, eh c'est le travail de façon théorique, hein, la prescription est imposée par l'organisation du travail, hein. c'est un cadre formel, et euh, ce protocole qui est identifié ne, ne correspond pas du tout à une situation type, et donc l'individu va devoir faire face à des imprévus et euh, à la variabilité qui lui, est, euh, qui lui est imposée. Et donc là, effectivement, on arrive sur la réalité du travail, et euh, la réalité du travail, donc le réel du travail, le travail réel, et eh bien qu'est-ce que c'est Donc Yves claudie c'est ce qui se fait c'est aussi ce qui ne se fait pas et c'est ce qu'on ne peut pas faire ou alors c'est ce qu'on cherche à faire sans s'y parvenir. Donc là effectivement c'est là notre cœur et c'est ce qui nous intéresse effectivement, ça va être la, la différence entre la prescription et la réalité. Parce qu'après on a la subjectivité. Donc la subjectivité, eh c'est la contribution affective des individus, c'est ce que met la personne d'elle-même pour réaliser ce qui est demandé, pour réaliser cette fameuse prescription. Et donc elle va combler cet écart justement existant euh, pour réaliser ce qui est demandé. Donc le travail et la situation de travail va être soit une contrainte, soit une ressource pour l'individu. Voilà bon, un petit peu le, de, de quoi on est parti au départ pour aborder le sujet parce que finalement c'était pas si simple non plus à aborder. De, de... C'était pas si simple quand même. Voilà. Alors donc nous avons accompagné différentes structures qui avaient des problématiques totalement différentes. Pour certaines d'entre elles, on est parti des causes organisationnelles, euh, les addictions, pardon, pouvaient être euh, vu comme une conséquence de cette organisation du travail. Alors on avait une problématique d'absentéisme et pour l'autre structure une problématique de surcharge de travail. Pour une autre structure, le choix était de travailler directement sur les addictions parce que le sujet avait été clairement défini et identifié avec une volonté de poursuivre les travaux qui étaient déjà engagés. Donc ça c'est la ville de Fleury qui prendra la parole de, dans quelques instants pour nous présenter justement tout ce qui a été fait. L'entrée choisie était celle de la prévention parce que plus simple, effectivement, euh, à aborder euh, en, en passant par là. Euh, donc, le travail a été analysé. Euh, L'identification de facteurs de risque a eu lieu aussi pour alimenter euh, le document unique d'évaluation des risques, des actions ont été mises en place, expérimentées, et ainsi de suite. In fine, chaque dimension du triptyque que mon collègue Patrick Isartel vous a présenté a été investiguée, en fait, au niveau de cette expérimentation. Alors, qu'est-ce qu'on en retire un petit peu de, cette première, de, de ces premiers accompagnements Alors, un outillage et une dynamisation du dialogue social, mais aussi du dialogue professionnel. Pourquoi Parce que les personnes ont été euh, amenées à discuter dans un espace dédié du travail, des conditions de réalisation de celui-ci. Et puis finalement, aussi, une nécessité d'aborder le sujet de manière beaucoup plus directe, parce que, en passant par les conséquences probables, c'est finalement assez compliqué, on ne va pas droit au but, donc là, l'idée c'est de, de se dire, eh bien, abordons directement le sujet Questionnons l'organisation du travail et le lien entre la consommation et l'activité de travail. Donc ça, c'est des souhaits hein, pour après. <rire> ça n'a pas été fait. Donc, euh, tout ça en fait pour, pour sortir des tabous, parce que finalement le sujet euh, soit n'est pas pensé, euh, soit est tabou finalement abordé de, de façon directe. Hein. Et euh, aussi de se dire que, finalement on est tous concernés autant que nous sommes, aussi bien euh, ça nous à, donc à nos responsabilités, mais aussi à nos propres consommations. Voilà. Alors en termes de sensibilisation, donc, euh, nous avons réalisé différents types de sensibilisation euh, qui ont pris différents formats, donc euh, un webinaire, euh, un afterwork, et aussi l'animation d'ateliers euh, de sensibilisation lors d'un forum récent justement. Et euh, cette journée aussi qui me permet de, de parler euh, aussi du sujet de, de manière directe. Nos perspectives. Alors, on a deux points dans nos perspectives. On a effectivement une action collective, multipartenariale, dans le cas de, de, de ce partenariat dont Patrick a parlé précédemment. Mais aussi, euh, nous réalisons actuellement, et il va totalement terminer, un questionnaire euh, dont les hypothèses de travail sont les suivantes. Les conduites de pente comme moyen pour tenir dans le travail et le réaliser. Et la deuxième hypothèse, c'est les conduites de pourraient pour interroger rapport au travail et la centralité du travail. Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer le lien et l'abrication entre les addictions et le travail. A voir, effectivement, ce que ça donnera après au niveau des résultats. L'idée, c'est vraiment de l'administrer auprès d'employeurs et de salariés pour peut-être avoir une cartographie de, de, certains, de, de certaines relations au travail. Voilà. Euh, ouais. Mais écoutez, Je passe la parole à la ville de Fleury-les-Aubrais que nous avons accompagnée. Donc, merci de votre témoignage. Bonjour à tous et à toutes. C'est bon Donc, euh, Nathalie Bénard, euh, directrice générale des services de la ville de Fleury-les-Aubrais, et puis euh, Grégory Fomentin, responsable de la vie professionnelle. On va faire une intervention à deux voix. Euh, je voudrais d'abord remercier euh, les organisateurs, dire que nous sommes ravis, euh, honorés, de participer à cette journée euh, thématique. Et euh, mon propos va s'articuler autour de deux points. Je, je vais être assez, assez rapide. D'une part, euh, peut-être reposer les éléments de contexte hein, d'une collectivité publique et en particulier de la collectivité euh, territoriale de Fleury-les-Gevrais. Et enfin, euh, vous euh, poser les, les, un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et nous avons été euh, état d'esprit qui. Euh, nous a permis de nous lancer dans cette démarche euh, et puis euh, Grégory qui est la, la cheville ouvrière euh, de tout ce travail vous présentera plus, plus précisément les, les différentes étapes et, et ce que nous, nous avons fait comment nous avons été accompagnés alors d'abord quelques éléments de contexte donc Fleury-les-Aubrais c'est une collectivité territoriale de taille moyenne 22 000 habitants, c'est la troisième ville du Loiret, il y a 600 agents territoriaux, il y a 150 métiers donc vraiment une pluralité de compétences, euh, avec euh, une pluralité de métiers, de compétences, avec des métiers euh, euh, du bâtiment, euh, menuisier, peintre, serrurier, enfin, j'en oublie, les métiers de la sécurité, des policiers, les métiers du sport, des maîtres nageurs, des éducateurs sportifs, les métiers de la culture, administrative, des informaticiens, finance, RH, communication, juridique. Éducation, euh, ADSEM, euh, euh, agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, animateurs, travailleurs sociaux, etc. Et j'en oublie. Donc, des cultures professionnelles euh, extrêmement diverses, des formations, des parcours euh, extrêmement divers. Euh, donc, ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point euh, de contexte, c'est que les collectivités territoriales, Pâques-Fleury-les-Aubrais, sont dans un contexte de mutation profonde puisque nous sommes euh, confrontés euh, à des réformes territoriales successives depuis euh, plusieurs années euh, désormais, euh, qui se traduisent par exemple par des transferts de compétences, donc des transferts d'agents, euh, euh, des contraintes financières qui sont euh, de plus en plus importantes, et euh, paradoxalement une recherche continue de performance au service des habitants. Euh, donc une série d'injonctions de, de, contradictoires qu'il nous, euh, qu nous faut travailler et qui viennent euh, bousculer euh, les organisations et par conséquent euh, potentiellement euh, les, les, les individus qui produisent euh, le service public. Euh, donc ça c'est pour euh, les éléments de contexte, j'ai hein, plein, plein de choses à, à, à détailler. mais. Le, le, le deuxième point euh, que je voulais aborder, c'est notre vision et, finalement, nos croyances qui nous ont conduit euh, à, euh, à cette démarche. Euh, D'abord, nous avons euh, considéré, euh, à Fleury-les-Aubrais que euh, plus l'organisation de travail était bonne, alors, était bonne, plus les conditions de travail étaient euh, satisfaisantes, c'est-à-dire euh, l'organisation fluide, efficace, où chacun à sa place, où chacun euh, a, a, euh, sait ce qu'il doit faire, euh, euh, à qui, euh, il, avec qui il doit travailler, plus l'organisation est, est claire finalement, euh, plus il y a du sens à son travail, plus... Euh, les agents vont bien ou moins mal euh, et plus euh, on, on, on prend notre part euh, à, au processus de prévention euh, des, des, des addictions au sens large et à la bonne santé euh, de l'administration, de, de l'organisation. De, de le, le euh, la deuxième croyance euh, c'est que nous considérons que euh, le, le rapport, j aux addictions, que la problématique des, des addictions euh, nous concerne. Nous concerne. C'est-à-dire que nous nous, euh, nous nous positionnons en, en faux contre le, le, le fait de dire que ça relève euh, de, la, de, de la vie privée ou uniquement de la, de la responsabilité individuelle euh, des, des, des agents territoriaux. Euh, mais on, on, on accepte l'idée, on adhère à l'idée, euh, que euh, euh, l'organisation du travail peut être un facteur et nous avons la main dessus euh, de, de mal-être et donc, euh, je dirais, de, de, de, de, de rapport à l'addiction euh, qui peut, euh, évidemment, ça a, ça a été dit, avoir des conséquences sur le travail. Euh, la, la troisième chose, c'est que euh, nous, nous avons... Euh, par la démarche que Grégory va vous exposer, nous avons souhaité aussi, je ne sais pas si ça existe, ce mot d'établiser euh, la, la question des, des addictions et la mettre au cœur, euh, au cœur des débats. Au cœur des débats avec euh, les, les partenaires sociaux, au cœur des débats des instances, et ne pas euh, faire comme si ça n'existait pas, mais euh, en parler, euh, libérer la parole, comme on dit, euh, euh, sur, ces, sur, cette, euh, sur cet aspect. Euh, et, et enfin, euh, la, la dernière, euh, croyance, c'est que nous considérons qu'il y a une corrélation évidente euh, entre un agent qui va bien et la qualité du service rendu à la population. Et que par conséquent, plus on travaillera à ce que l'agent aille bien, en, en, en, en, en mobilisant plusieurs facteurs, plus euh, la qualité du service rendu à la population sera bonne. Euh... Et pour cela, c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans, dans ces démarches, et que nous avons souhaité qu'elles soient portées collectivement et au plus haut niveau de la collectivité, parce que si ce n'est pas porté, euh, ça ne marche pas ou ça marche moins bien. Euh, donc, euh, un portage collectif, euh, des croyances que je viens de vous citer, qui nous ont permis... Euh, de nous engager et d'amplifier euh, des démarches qui étaient déjà à l'œuvre hein, dans la collectivité depuis, euh, euh, depuis 2004 et que euh, mon collègue euh, <coughs> va, vous, va vous présenter. Eh bien, merci, bonjour à tous. Donc euh, moi c'est Grégoire Forentin. Je suis responsable d'un service vie professionnelle euh, où je, je gère le recrutement, la formation, l'emploi, la compétence. Euh, les cordes de, je coordonne aussi avec la médecine préventive, toute la partie prévention. Euh, donc voilà, et puis euh, la cohésion sociale. Euh, C'est pas du tout mon métier de base, en fait euh, j'ai commencé euh, Responsable Sécurité Incendie dans un centre culturel puis au fur et à mesure, en fait, euh, voilà, j'ai euh, fait valoir mes compétences douces, on va dire, pour euh, monter en puissance sur, ce, sur ces thématiques euh, RH. Et donc effectivement, euh, la démarche chez nous, elle a commencé depuis 2004, euh, avec un protocole axé que sur l'alcool et euh, la nomination d'un référent alcool. En fait, une personne ancienne qui a été, euh, qui a été atteinte de cette pathologie, de, de cette maladie, euh, peu importe le terme, et qui pouvait accompagner. Donc effectivement, ça a plutôt bien marché. Sauf que finalement, euh, comme on le disait tout à l'heure, bah, on avait totalement occulté le fait que le travail pouvait déjà avoir une, une incidence et que c'était que du problème individuel. Et puis surtout, le projet, il ne reportait que sur une seule personne. Et arrive ce qui, ce qui doit arriver, c'est que cette personne va partir à la retraite. Et puis finalement, bah, ça s'essouffle. Alors le protocole, il existe toujours, mais euh, on sent que c'est compliqué. Et puis, euh, grâce à des interventions du centre de gestion 45, que je peux remercier, puisque c'est comme ça que le service s'est créé, hein, euh, en fait, à un moment, la, la ville de Fleury a décidé de se dire, on va créer un service prévention, parce que chose qui n'existait pas, voilà, on avait un peu le sujet, voilà, c'était réglementaire, il fallait mettre en place des choses, mais finalement, on n'y croyait pas plus que ça. Et donc, 2014, il y a un service qui se crée, avec un budget, avec des moyens humains, et là, c'est là où les choses ont commencé. Euh, on va commencer à mettre en place, se mettre à jour voilà, sur les choses basiques, documents uniques, enfin, et, et en fait, on va vraiment monter en puissance. Et il y a une vraie volonté à partir de ce moment-là, euh, par la direction générale, le maire qui est actuel, enfin, euh, euh, pas actuel, là, mais l'ancien maire, en fait, ils vont décider d'y aller. Et, on, et, et là, vraiment, les moyens vont s'ouvrir et euh, on va avoir euh, le champ ouvert, les directeurs vont devoir suivre et, et vraiment, là, on a un vrai, euh, un vrai départ. 2016, il euh, y a la mutualisation qui arrive et on peut mutualiser maintenant les services de prévention avec Orléans Métropole et les services de médecine préventive. Et là, ça y est, les voyants sont ouverts parce que finalement, euh, et ben on n'avait on plus de médecin, parce que malheureusement il était décédé, notre médecin de prévention. Et donc on s'est retrouvé, et on n'a pas réussi à en recruter d'autres, hein, mais la même problématique que vous connaissez partout. Et du coup, euh, bah, sans médecin, on était un peu bloqué sur ces, sur ces questions, mais même de, de qualité de travail, de, de prévention. Et c'est vrai que d'avoir adhéré au service de médecine préventive d'Orléans Métropole, voilà, ça a été un second souffle. Alors on avait déjà une infirmière, mais même elle, elle était un peu en limite d'intervention. Et donc là, on est vraiment, on est prêt, on est plutôt bien structuré. Et, et là, on peut vraiment commencer à porter les choses et on a vraiment l'appui. 2017, euh, première réunion du, du CHSD, on en avait déjà avant, mais là, ils souhaitent qu'on voilà, reprenne le, le projet Addiction et, euh, et qu'on dépoussière un peu ce qui existait. Et le hasard fait bien les choses, euh, on a un appel à un projet de la rate. quasiment, mais ça se fait dans la même semaine comme si qu'on avait tout était prévu pour que ça, ça marche donc du coup en fait euh, les choses euh, vont se faire euh, la direction générale est prête à porter et là euh, voilà on y va et en l'espace de 2-3 jours euh, on intègre un peu ce, ce dispositif de la RACT et on est accompagné donc, par Sophie Mounier. et puis euh, l'idée c'est de se dire euh, voilà engageant complètement les représentants du personnel donc en fait on a deux membres du CHSCT représentants du personnel euh, qui vont euh, un peu s'auto-désigner dire voilà nous on veut y aller et on va euh, travailler sur ces thématiques donc on va intervenir et travailler avec d'autres structures en fait euh, tout ça organisé par l'ARACT plusieurs réunions d'informations on va voilà, continuer à, à se cultiver sur ces, ces conduites addictives et c'est très enrichissant Puis voilà, au fur et à mesure on va revenir dans nos structures nous on va créer un collectif à peu près d'une vingtaine d'agents volontaires euh, à, à qui on va demander de travailler sur un plan d'action sur la ville de Fleury, quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre les conduites addictives volontairement on va faire en sorte que moi responsable sur, sur la prévention, alors j'avais pas encore cette casquette vraiment RH encore mais euh, moi et la médecine préventive on va volontairement en fait s'extraire un peu de ce dispositif pour laisser vraiment euh, les représentants du personnel traiter en direct et pouvoir échanger sur cette thématique et c'est vraiment fait volontaire, alors on suit de, de loin hein, on ne laisse pas euh, mais on, on laisse la main. Et puis c'est accompagné aussi, alors on le fait aussi parce que c'est accompagné par Laract et Sophie Mounier qui va faire les retours, répondre à leurs questions. Et donc ça c'est, on est sur du euh, 2018, et puis en fait ils vont commencer à élaborer leur plan d'action. Et le plan d'action, euh, on va le mettre en place courant 2018 et 2019. Et là euh, on va avoir différentes actions, alors plus ou moins concrètes, mais vraiment créées par ce collectif. Alors je m'étais pris mes petites notes, j'ai révisé un peu hier soir parce que... <rire> alors... Euh, C'est bon, l'accompagnement, je l'ai dit, tout, bon. Donc, euh, sur les actions de communication, on va déjà, euh, un peu ce qui a été dit tout à l'heure, relayer vraiment euh, toutes les campagnes euh, nationales. Parce qu'en fait, il y a des outils euh, très intéressants qui existent, et pourquoi réinventer alors que les choses... Est... Donc, on relaie sur notre site intranet, sur euh, nos supports de communication qu'on a déjà. Donc, on va vraiment insister là-dessus. On va... Euh, pas revoir notre protocole alcool puisqu'en fait il fallait le repasser en CHST, on va juste le dépoussiérer, le rendre un petit peu plus accessible et depuis 2004, bon, euh, la charte graphique elle est pas terrible, on va remettre des couleurs, enfin on va juste l'améliorer dans ce sens là, mais on reste très alcool, et, euh, et la volonté des représentants du personnel de ce groupe c'est de se dire, voilà, il n'y a pas que l'alcool quoi, ouvrons à toutes les conduites addictives, donc on, on dit ok, on va se mettre à travailler dessus, mais il euh, faut qu'on ait un petit peu le temps, et puis... Euh, donc on, on retravaille là-dessus, on communique auprès de la Direction Générale, on refait des zooms sur notre règlement intérieur qui aborde effectivement ce sujet. Donc ça c'est un peu ce qu'on va faire. Après on va travailler sur des actions de sensibilisation. Et ça a été abordé, j'étais plutôt content, pas parce qu'on l'a fait, mais euh, effectivement les, nos softwares de travail sont, sont, sont une force incroyable en fait dans une collectivité pour faire passer les messages de prévention, nous, on est à 600 agents, on est à peu près à 120 euh, sauveteurs sur le travail. Donc, en fait, dans le programme euh, de l'INRS, en fait, aussi bien sur les formations initiales que dans le maintien, l'actualisation euh, des compétences, on va intégrer cette thématique. Et on va faire même des cas concrets, en fait, avec eux. Donc, cas concrets où ils vont traiter, effectivement, euh, voilà, quelqu'un qui aurait fait soin comme ITBIC, etc. Euh, mise en PLS, ou il y a des gestes de secours mais on va surtout, vu que le, le programme de l'INRS euh, demande à ce qu'on travaille sur la prévention à l'issue de chaque cas concret et on va pouvoir aborder la prévention et justement euh, parler de notre procédure et donc on a 120 personnes en fait, tout de suite, qui vont être au courant et eux, on va vraiment leur faire passer le message que, effectivement, on va parler déjà d'une incapacité en fait parce qu'on ne peut pas juger, savoir si c'est l'alcool, si c'est... Donc on va juger en fait d'une incapacité et on va les faire intervenir. Et ensuite ils feront appel euh, aux 15 pour avoir effectivement euh, euh, des informations complémentaires. Parce que, euh, bon, moi je suis aussi, euh, quand j'ai du temps, euh, pompier volontaire à côté sur Orléans Nord. Donc euh, euh, on le sait très bien, moi déjà, euh, je suis déjà intervenu sur des situations... Euh, ça peut être ABC ou quoi que ce soit, ou, on pourrait, ou même des, des malaises suite au diabète hein, qui pourraient présenter des pathologies effectivement identiques à un problème d'addiction. Et donc c'était important en fait de le remettre euh, au bout du jour et qu'on n'ait pas de jugement par rapport à ça. Donc ça c'était une des premières choses et ça a plutôt bien marché et on continue de le faire. Et voilà on utilise un peu nos supports et puis euh, nos petits cas concrets, les mises en situation et ça permet vraiment d'échanger. Donc ça c'était vraiment une action importante. Après on a eu des actions euh, sur des événements on a sur la ville de Fouet ce qu'on appelle un parcours santé à destination des usagers, ce parcours santé on, on réunit plusieurs professionnels de la santé mais alors ça peut aller du dentiste jusqu'à la sophrologue etc et en fait on, on a considéré et ça a impulsé par la présentation du personnel de pouvoir permettre aux agents de bénéficier d'une heure sur leur temps de travail pour se rendre en fait dans les maisons de quartier dans lesquelles on, on fait ces ces parcours santé pour qu'ils puissent prendre, prendre conscience de leur, de leur santé et du coup on se dit que ça peut avoir un effet aussi sur des éventuelles addictions Puis en tout cas ça, les, ça, ça leur fait prendre conscience qu'il est important de prendre soin de, de sa santé donc ça c'est une des premières choses qu'on a mis en place à peu près trois fois dans l'année et ça marche plutôt pas mal après euh, les gens ils disent bon s'ils ont envie, enfin, euh, il n'y a rien d'imposé l'autre événement qu'on a créé, donc là en lien avec Orléans Métropole c'est un forum euh, sur les conduites addictives, ça avait lieu le 17 octobre 2019 dernier c'était au niveau du labo <coughs> Euh, on avait en plus des euh, voilà, locaux qui étaient vraiment appropriés et on avait créé un espace salon, vraiment pas un forum euh, habituel, on voulait vraiment euh, que ça soit convivial, euh, donc c'était des salons, ils étaient vraiment euh, bien installés, ils ont pu euh, rencontrer différents professionnels. Et là on a voulu tout aborder. On avait effectivement euh, euh, l'addiction sur l'alcool, euh, mais on a fait venir des sophrologues, hypnothérapeutes, on a vraiment voulu prendre tout. Euh, donc on avait des ateliers, des stands et aussi des conférences. Et euh, d'ailleurs, je remercie M. Lamassari aussi qui est venu, Mme euh, euh, Mounier qui est intervenue. Donc effectivement, on avait euh, créé ce, ce forum, mais qu'à destination en fait, des agents de la collectivité, donc de fleur debray et Orléans-Métropole. Puis on avait aussi un peu ouvert à, à, à nos collègues préventeurs euh, des 22 communes de la, de la métropole pour pouvoir assister et pouvoir impulser aussi après dans leur collectivité. Donc ça, c'était euh, nos, nos événements sur lesquels on travaille. Et après, maintenant, là où on s'est posé les questions, c'est sur l'organisationnel. Parce que là, effectivement, on est sur des choses plutôt basiques. Et sur l'organisationnel, en fait, finalement, on s'est dit, il faut qu'on ait un lien avec la qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, si on est performant dans ce domaine-là, on va for forcément réduire l'impact en fait, des risques psychosociaux sur les agents. Donc, on a déjà retravaillé toute la formation des managers. Alors, il n'y avait pas accès que là-dessus, mais sur la communication, etc. Ça faisait 10 ans qu'on n'était pas parti sur le sujet. Et nos managers prenaient des responsabilités, puis finalement, on ne les formait pas plus que ça. Bon, maintenant, ça va changer, puisque dans la loi de transformation de la fonction publique, ça va être obligatoire. Donc, c'est très bien. Donc, on continue d'y aller. Donc, on, va, on forme nos managers. Donc, plusieurs fois dans l'année, ils ont des séances pour eux, séminaires, etc. Donc, chose vraiment nou nouveau pour nous. Euh, ensuite on va euh, grâce à l'ARAC aussi, analyser euh, on va prendre un service où il y a le plus d'absentéisme on va dire, analyser en fait ce, ce service donc c'était la direction euh, scolaire euh, c'était à peu près 6 métiers différents qui ont été analysés euh, entre 4 euh, à 6 séances qui ont été de 2 heures. et euh, pareil, juste en fait euh, euh, les agents avec Mme Moulier en fait, euh, et ils ont pu échanger et là on a voulu travailler sur les héritants sur le, ce, ce que j'appelle souvent les petits cailloux dans la chaussure qui euh, en fait quand on est au plus haut de la, la direction en fait on, on se dit c'est pas important finalement le, le petit caillou dans la chaussure c'est tellement euh, basique euh, je sais pas le, le rouleau de papier toilette qui est oublié qui est... mais en fait pour l'agent qui est au quotidien sa paire de chaussures de sécurité dans lequel il est pas bien c'est rien c'est bon ça mais en fait l'agent c'est que son quotidien en fait lui c'est important et il a fallu qu'on se rende compte que ça, il fallait travailler là-dessus. Plutôt que de toujours vouloir travailler sur des super gros projets structurants, des choses. Qui... Et là, en fait, il fallait aussi s'attarder aux petits détails. Parce que les petits détails, c'était ce qui allait nous permettre de régler des bonnes situations. C'est ce petit détail, quand on ne le règle pas, ça nous risque. Et puis, ça, ça prend des, des ampleurs pas possibles. Et je le vois sur différentes interventions que je fais dans d'autres collectivités. C'est impressionnant, en fait, comment le détail peut avoir mis à mal des, des services. Donc euh, voilà. Donc en fait, on s'est remis à travailler dessus. Il y a eu un plan d'action, euh, transmis au manager, et puis euh, ils sont en train de dérouler euh, tranquillement euh, le plan d'action. Ensuite, on a euh, vraiment euh, accentué notre accompagnement sur le maintien dans l'emploi. Ça veut dire qu'effectivement, nous, par rapport... À... Alors, je ne dis pas que c'est en privé, c'est comme ça, mais... Euh, en fait, un agent qui a un problème sur les addictions, on ne licencie pas comme ça, en fait. Nous, on est beaucoup... C'est beaucoup plus... Euh, compliqué et puis à, et à la rigueur je me dis bah tant mieux parce que ça nous permet en fait de, de toujours être à temps de la main, je dis pas que les entreprises privées elles ne le font pas mais euh, finalement le statut nous, nous, nous protège l'agent et, et ça et aide ça, et je trouve que c'est plutôt bien et donc on a vraiment accentué sur notre accompagnement du maintien dans l'emploi sur les agents qui sont en, en difficulté, euh, on a aidé nos managers à mieux détecter et en fait, ce service vie professionnelle va pouvoir reprendre, on va rétablir avec eux un contact. Alors, euh, le service vie professionnelle, comme je vous l'ai expliqué, on a la médecine préventive, donc on a tellement d'intervenants, euh, euh, on peut vraiment agir sur tous les, sur tous les fronts. Et moi, c'était vraiment une volonté euh, que dans ce service, on ait euh, la gestion des ressources humaines, que la prévention elle soit intégrée à la, à la gestion des ressources humaines, et plus que ce soit quelque chose qui court derrière. Là, et, et, donc on est dès le recrutement, on est là, on est là dans la formation, on est là dans les parcours professionnels. Et ça a une vraie importance dans la cohésion, voilà, dans la qualité de vie de travail. Et là, je trouve qu'on a vraiment plein d'outils pour pouvoir intervenir. Donc le maintien dans l'emploi, on travaille dessus et on est toujours à fond pour que ça soit le plus performant possible. Euh, une meilleure prise en charge des, des problématiques dans les services, ça veut dire que maintenant ça y est, c'est fini, euh, le temps où euh, une problématique est arrivée, il y a un conflit et on lève le tapis, on met dessous et puis on verra le prochain euh, comment il va le régler, ou on fait style, oh, je n'ai pas, pas entendu ce que tu as dit, j'ai pas compris, non maintenant on prend les choses et, et c'est la volonté de la direction générale, la direction générale adjointe des ressources humaines, ça veut dire que aujourd'hui chaque sujet qui vient euh, est traité et traiter ces, ces réunions, on met dans la boucle les représentants du personnel. Mais voilà, il n'y a plus de sujets euh, qui sont euh, ignorés. Alors, je ne vous, vous dis pas que c'est facile et qu'on réussit à, à résoudre tout. Ce n'est pas ça, mais en tout cas, on les ignore plus. Et ça, c'était une grande avancée aussi euh, pour notre collectivité. Ensuite, un, un sujet qui a très bien marché, qu'on a mis en place, c'était les formations PRAP, prévention des risques et activités physiques. Alors, vous allez vous dire, euh, pourquoi ça intervient dans les addictions ben Oui, ça intervient parce que quand on a amélioré les conditions de travail euh, l'ergonomie des postes de travail ben, en fait on a des collègues qui nous disent ben, je souffre moins du dos donc le soir quand je rentre et eh ben c'est plus euh, un exprime que je prends j'en euh, prends enfin, la moitié puis il y en a qui nous disent je ne prends plus du tout de médicaments et donc finalement on a aussi réglé hein, ces, ces problèmes où euh, je suis obligé de, parce que je souffre de mon dos je suis obligé de prendre énormément de médicaments et ça c'est aussi une addiction et par cette formation de la prévention euh, liée à l'activité physique et eh ben on a réussi à aborder ce sujet-là. Vous avez vu, pourtant on, est, on peut se dire on est parti loin, mais en fait il y avait un vrai lien. Donc c'est aujourd'hui, euh, tous ces, ces liens, on a été obligé de les faire et, et tant mieux. Donc on a fait ça aussi sur le, tout ce qui était écran. L'accompagnement au changement, on essaye de travailler. Alors on n'est pas. Voilà, il faut encore qu'on aille, on il faut que nos managers soient euh, mieux formés encore, mais dans l'accompagnement au changement, nos projets, nos restructurations, alors même euh, des petites restructurations, il faut qu'on soit encore mieux dans notre accompagnement, dans le dialogue. Et ça, ça génère aussi souvent des, des risques psychosociaux, donc il faut qu'on soit... Voilà, on, on l'a identifié, on essaye de mieux accompagner. Ça, ça prend du temps et puis c'est surtout, c'est aussi une vision différente de, de voir le travail. Euh, ensuite, on a retravaillé effectivement, ben là on a travaillé notre procédure euh, sur les, les addictions. Et cette procédure, c'est plus un protocole qui parle que de l'alcool. Donc on a tout repris, on a tout balayé. On a créé euh, des, un vrai guide pratique pour nos managers, pour les agents. Euh, ce guide pratique, c'est aussi euh, quand l'agent revient au travail, parce que c'est bien de traiter sur le cas, euh, ok, il euh, y a eu un problème, euh, il a été détecté sur lieu de travail, euh, euh, et là, on va, on va traiter l'urgence, le 15, le médecin de prévention, mais quand il revient au travail, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a une régularisation euh, de, de sa situation administrative, il faut la traiter, parce qu'il il a été absent, comment ça se passe il y a euh, comment je l'accompagne, comment le manager va l'accompagner. Il retourne à son poste de travail et, et basta, est terminé, euh, peu importe ce qui s'est passé. Non, il y a des entretiens, donc vraiment on a retravaillé ça. Et euh, je tiens donc du coup à vraiment à, à remercier, alors il n'est pas là Raphaël Serrault, c'est le médecin de prévention, de, le service de médecine de prévention d'Orléans Métropole. Euh, vraiment, sa, sa qualité d'accompagnement elle est euh, indispensable aujourd'hui pour nos structures et il y a un vrai travail qui est fait et on avait travaillé avec eux en partenariat donc on avait formé nos infirmières euh, aux entretiens motivationnels euh, on a un accès aux dispositifs de, euh, de, euh, hospitaliers euh, plus important parce que notre médecin de prévention il est, il est, il est vraiment euh, proche des, des agents et il a ouvert énormément de champs euh, pour pouvoir euh, euh, bénéficier d'un maximum d'aide et ça c'est aussi euh, important. Il y a ces entretiens qui vont être réalisés avec euh, les professionnels et les patients entre guillemets où ils vont euh, établir des contrats d'objectifs et là ça va rester purement entre eux. Après sur la ville de Fleury, on a mis aussi en place euh, tous les deux mois, on se rencontre avec euh, le médecin de prévention, psychologue, infirmière euh, DGS et euh, notre DGA et RRH en fait pour aborder tous les sujets en fait, des, toutes les situations euh, on va dire qu'on pourrait euh, appeler critiques qui sont pas forcément toujours liés à des addictions, donc tout ça, effectivement, eux, ils vont, euh, euh, on n'a pas d'informations, euh, ils savent garder le, le, le secret professionnel, mais euh, du coup, on se, on, se, on se retrouve entre nous, et on peut échanger. Et, et, et mettre vraiment des actions euh, concrètes, je veux dire, voilà, à notre médecin de prévention, bah, là, euh, voilà, on a peut-être une opportunité pour le déplacer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, on a des agents qui peuvent être en difficulté. C'est les changer, c'est euh, euh, les remobiliser sur un autre parcours professionnel. Et du coup, on le travaille en lien avec le médecin de prévention, psychologue. Il y a peut-être d'autres entretiens. Et en fait, on s'alerte. Et, et tous les deux mois, on fait ce, cette réunion pour parler euh, de, là, de, de personnes individuelles. Donc voilà un petit peu euh, ce qu'on a mis en place. Et, et en fait, aujourd'hui, ce qu'on essaie de travailler sur, sur notre collectivité, c'est un changement d'approche. Un changement d'approche, c'est proposer un accompagnement collectif sans jugement de valeur. Ça, c'était compliqué à lutter. On commence à avancer et, et ça commence à être intégré. C'est euh, permettre aux collègues à la médecine préventive une meilleure détection et un suivi des personnes en détresse, parce que c'est une détresse. Et on peut tous un moment, et ça, je le répète aux collègues, euh, on peut tous être concernés un jour ou l'autre, de près ou de loin, mais il ne faut pas l'ignorer. C'est comme dans le maintien dans l'emploi, la blessure qui lui arrive et je ne peux plus faire mon poste. Et ça, ça peut arriver à tous. Et on sensibilise dans ce sens-là. C'est avoir une vision élargie de chaque problématique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se dit pas, ouais, c'est un individu, ouais, il a un problème à côté, il est en instance de divorce, c'est pour ça qu'il voit. Non, c'est trop facile. Et, donc, et même les collègues qui ont cette euh, pour avoir cette vision, l'ont de moins en moins. Et en tout cas, on ne va pas dans ce chemin-là et on, on, on leur explique vraiment clairement et, et ça commence vraiment à, à rentrer. Euh, ne plus ignorer les problèmes d'addiction et tenter d'améliorer nos organisations parce qu'effectivement euh, le travail euh, avec le temps qu'on passe au travail on a forcément, ça a forcément des impacts sur, sur les conduites addictives qu'on peut avoir hein. de toute façon l'addiction au travail elle est bien due au travail donc, euh, et c'est pas le domaine privé donc vous voyez euh, et donc c'est de se dire voilà aujourd'hui on est conscient et on se dit pas que c'est qu'un problème extérieur euh, c'est de faire en sorte que d'améliorer la conciliation de la vie privée et personnelle parce que effectivement euh, c'est tellement intense aujourd'hui entre ce que la vie privée demande. Je suis bien passé, j'ai trois enfants, ça court partout. Enfin, il faut que je, je, je parle. Enfin, voilà. Et donc, c'est la vie professionnelle, la vie personnelle. Et, en plus, je me suis rajouté une difficulté avec mon métier de pompier volontaire. Donc, voilà, c'est j'ai tout mis pour. Et donc, derrière, c'est c'est de mieux concilier ça, donc euh, voilà, on a le télétravail, on a des choses qu'on met en place, on a tous euh, tout euh, l'accompagnement euh, sportif qu'on donne entre midi et deux, parce que les gens comme ça peuvent aller se distraire, et c'est le soir, bah, je ne fais pas ma séance de sport, parce que je n'ai plus, plus entre midi et deux euh, profiter d'une structure mise en place par la collectivité, donc voilà, tout ce, ce genre de choses, euh, c'est aussi euh, voilà, faire en sorte que l'accompagner soit plus euh, euh, associé au, au terme de couvrir, ou euh, de, euh, de dénoncer. Parce que souvent accompagné, on disait bah, le collègue, allez, Mais là, là, t'attends, puis dès que ça ira mieux, tu crois. Non, et c'est vraiment passer le cap là-dessus, euh, c'est de faire en sorte que la responsabilité, il faut qu'elle soit partagée par tout le monde. Et on a eu des discussions des fois avec des membres du CHSCT qui nous disaient ouais, mais vous comprenez, c'est difficile pour. Ah oui, mais en même temps, c'est votre mandat de membre du CHSCT, et vous devez en fait être aussi avec nous, être porteur. Et c'est pas juste dire, ouais, je n'ose pas dénoncer parce que non, c'est pas dénoncer en fait, on accompagne c'est aider, c'est ne plus être euh, la sanction, je ne vous l'ai même pas abordé en fait, alors je ne dis pas que ce pas quelque chose un moment qui peut arriver, hein, mais ce n'est pas, euh, pas l'objectif en fait, C'est n'est pas licenciement, la, la sanction euh, disciplinaire, c'est j'accompagne, j'accompagne avec la médecine préventive. En tout cas, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui notre lieu de travail, euh, en tout cas sur la collectivité, ça soit un, un, un lieu de prévention des addictions, en tout cas euh, que ça ne doit pas le favoriser déjà, <rire> ni l'aggraver, et, euh, et qu'on fasse en sorte que euh, au travail on peut détecter parce qu'effectivement on l'a vu quand je suis tout seul à la maison en fait je suis tout seul avec mon addiction et en fait il n'y a personne qui peut m'aider et quand je suis au travail on a les collègues on a un service CRH on a un service de médecine prévention et on peut tendre la main au travail et si on ne le fait pas au travail et que, pas, et que ça ne devient pas un facteur de, de prévention et ben en fait on n'aide pas les, les gens et donc ça, c'est vraiment euh, pour ça en fait qu'on a voulu aller dans cette démarche et on va continuer et en améliorant en fait nos conditions de travail je suis à peu près un peu plus long que prévu, mais. Merci plein. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui. Bonjour, je m'appelle Eric Léré, je suis salarié d'une association qui s'appelle Addiction, qui avant s'appelait Amitié La Poste, Orange ou Amitié PTT une association créée par des personnes euh, alcooliques pour s'occuper des personnes alcooliques. Maintenant, on s'est ouvert à d'autres addictions. Quand on fait des formations pour les managers qui nous disent être euh, très démunis par rapport à des situations, euh, soit chroniques, soit des situations de crise, des situations aiguës, euh, on préconise l'appel au 15. C'est très compliqué, l'appel au 15. Moi, j'ai entendu tout à l'heure, c'était aussi ce qui pouvait se faire. Le problème, c'est que l'appel au 15 peut donner parfois des résultats qui vont décourager les managers de renouveler cet appel, alors nous, on essaye de préparer les managers à, à cet appel, c'est-à-dire à donner des informations euh, pertinentes, mais souvent, euh, bah, ce n'est pas une urgence, donc on renvoie, et les managers se trouvent déjà qu'ils étaient démunis, encore une fois euh, démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire Oui, c'est vrai, en fait... Moi, j'ai euh, fait du salut pendant longtemps. <rire> et et euh, c'est vrai que, euh, notamment, je crois que sur Orléans, il hein, y, a, y, a y a tellement de demandes, et une organisation du traitement qui font que euh, les gens qui appellent, on, parfois, euh, on leur dit c'est ce n'est pas grave. Euh, des, en, et, je crois qu'ils euh, n'orientent ils pas vers un vers service d'accueil des urgences qui est aussi débordé. Je crois que là, pour le coup, c'est un problème d'organisation du système de santé dans notre département voire dans notre région je le dis pour les gens qui ne sont pas d'ici mais euh, la région Centre-Val-de-Loire c'est une région qui est particulièrement sinistrée sur le plan de la ressource médicale mais, mais pas que hein, mais en tout cas sur le plan de la ressource médicale euh, on a des zones où il n'y a plus de médecins généralistes où il n'y a plus de médecins spécialistes de toute spécialité, et aussi de médecins du travail et donc euh, je pense qu'il faut euh, vous avez raison, il faut former les gens à expliquer au salut la situation de, de, de, de, de, de, qu'il y a dans l'entreprise et le fait que euh, il a, euh, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un euh, qui, qui a des, des, des, des, des, des, certains troubles ou des troubles de l'équilibre comme ça dans l'entreprise. Et, et, et il faut demander qu'il puisse être trans, transporté vers des urgences. On ne pas laisser quelqu'un, c'est ce qu'on disait euh, euh, comme pas ça. Pas seulement transporter, c'est aussi accompagner vers les urgences. Ah <rire> bon, Oui, parce qu'ils peuvent refuser euh, aussi. Mais bon, là, on est un peu coincé. Une autre question là euh, bonjour, merci pour vos interventions. Euh, Edouard Jackson, je suis responsable du service de prévention et formation d'un XAPA, donc en l'occurrence celui de Montargis. Et euh, bah, du coup, ma question concerne l'XAPA. Je trouve que c'est un acteur, en tout cas là, dans les discours, ça a été cité quelques fois quand même, mais euh, qui, qui me paraît un peu absent. Et, euh, et justement, comment penser cette articulation entre bah, les entreprises et les centres de soins spécialisés euh, addictaux, quoi, donc Xapa euh, C'est une question qui m'intéresse, enfin, nous sur l'Est de Loiret, hein, c'est notre territoire, parce qu'on a déjà essayé en fait, d'intervenir dans les entreprises de moins de 50 salariés. C'était un appel à projet 20 000 DK, je crois, plus le financement ARS. Euh, et c'était un petit peu... Euh, c'était assez compliqué, en fait. Donc, comment penser cette articulation SABA, entreprise avec tout SST, euh, etc., etc. Je ne sais pas si c'est la table ronde. C'est peut-être Mme Latour peut qui a la réponse euh, à cette question-là. Non Je ne sais pas. Ou... Moi, je pense que la réponse, elle est à construire ensemble. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, d'un côté celui qui veut et d'autre qui ne veulent pas. C'est comment, ensemble, on, fait, euh, on réfléchit à l'opportunité. C'est ce que je voulais euh, aussi dire et je pense qu'on retrouve dans les interventions. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui sont facteurs de protection, comme vous, vous les avez beaucoup exposées hein, dans, votre, dans votre démarche et qui euh, sont euh, extrêmement intéressants, qui font partie de la responsabilité euh, employeur et sur lequel je pense qu'en tant qu'intervenant, on n'a pas forcément besoin d'être là euh, en, en tant que tel, sauf si on peut être là en appui de la co-construction quand on est en train de démarrer une réflexion et qu'il y a besoin d'avoir ces multiples regards. Après, c'est vrai que sur les dimensions d'accompagnement euh, des, des, des personnes, le XAPA peut être une ressource. C'est-à-dire, quand on parle d'accompagnement, quand on est face à une situation qui s'est avérée problématique, moi, juste, je, je, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de dire, parce qu'on le voit dans d'autres situations, comment faire en sorte que ces questions-là ne remontent pas uniquement par la, la question d'urgence. Parce que ce que vous décrivez là-dessus, c'est extrêmement violent pour les DRH et pour les équipes, quand cette question-là, elle est abordée uniquement sur la notion de crise. Et c'est pour ça, comme vous le disiez, monsieur, qu'il faut allier les deux. Parce que ça permet, dans un système de prévention globale, d'être beaucoup plus équipé aussi sur cette question de la gestion des crises. Et pas, finalement, que la seule façon de regarder ces organisations de travail ces questions d'usage soit vues par la situation individuelle et surtout des situations de crise qui sont du coup extrêmement compliquées parce qu'on n'a pas pu les anticiper, parce qu'elles ne font pas partie de la culture commune, parce qu'on ne les a pas réfléchies dans un environnement systémique, etc. etc. Donc, euh, euh, oui, je peux relayer ce que dit l'OXAPA de l'Ontargie, c'est-à-dire qu'on est une ressource d'appui, d'accompagnement. Je pense qu'aussi du côté d'EXAPA, il faut qu'on ait beaucoup plus le réflexe d'interroger dans l'accompagnement des personnes, la question aussi du travail, que peut-être c'est aussi quelque chose qui n'est pas suffisamment abordé dans les accompagnements individuels qu'on peut faire. Je pense qu'une journée comme ça engage à, à en tout cas voir qu'il y a des ressources sur, sur le territoire aussi spécialisé. Euh, je peux rajouter quelque chose oui. oui, et après il y a là. Donc. Oui, c'est toujours au sujet des, des passe je pense que... Euh, Comment parler de la nécessité de, de former médecin du travail, infirmière du travail Puisque vous êtes en Loiret, euh, vous avez la possibilité de prendre contact avec le grand service interentreprise du Loiret, le CIHL 45, pour vous faire connaître, où vous pouvez expliquer euh, ce que vous faites euh, lors de réunions avec des infirmières ou des médecins. Et là, je pense que ça pourra permettre justement de créer des liens qui favoriseront les passages... Euh, mais pareil avec les services de la MSA, hein, on a, on, on, y a, parce qu'il n'y a pas que le, le, le CIHL s'occupe du, Loire, du Loiret sur le plan régime général, mais il y a, y a tout, tout le secteur agricole dont on n'a pas parlé, où, où ça peut être intéressant. Et c est, c est, ce n'est qu'une entrée. Après, vous avez les, les associations des RH aussi, où ça peut être intéressant. Il y a les partenaires sociaux. Hein, euh, donc, euh, Je pense qu'il faut... Les, ces ces liens-là de connaissances, ils sont à construire. Oui. Moi, je viens de découvrir votre existence, donc c'est déjà. <rire> je ne connaissais pas avant. Oui, madame Dominique Huyé. Oui, bonjour. Dominique Huyé, je travaille au, au CLAM, au Conservatoire national des arts et métiers, et depuis longtemps sur la problématique santé et travail. C'est une question, je ne sais pas à qui je l'adresse, je crois un peu tout le monde. Quelle différence est-ce que vous faites entre euh, n'importe quelle maladie chronique au travail et euh, l'addiction. J'ai je, je, un peu le sentiment qu'à certains moments, euh, on, on retrouve le même fond commun, c'est-à-dire l'impératif du maintien d'emploi, euh, l'impératif de liaison entre services de santé au travail et, et, et médecins traitants, services spécialisés. Euh, par exemple, prenons un exemple peut-être simple. Quelle différence faites-vous euh, quand vous êtes DRH, euh, médecin du travail, inspecteur du travail, ou que sais-je, euh, quand vous avez affaire à des problématiques euh, épileptiques et, et des problématiques d'addiction Voilà. Et, et je poserai la même question à, à la NAC et aux Aractes, puisque puisqu'il y a deux chantiers, mais qui sont, me semble-t-il, des chantiers... Euh, Relativement distinct. C'est une question qui revient un peu à, à ce que j'ai expliqué tout à l'heure euh, sur le regard des, des salariés. D'un de, point de vue personnel, pour moi, je le traite exactement de la même manière qu'une autre maladie chronique, parce qu'on a d'autres salariés qui ont d'autres maladies. C'est le regard des autres. Mais il n'a qu'à se soigner, voilà, en plus, comme, comme j'ai expliqué, moi c'était une longue histoire avant d'arriver à ce licenciement, hein, de, de cure, de retour en entreprise, d'accompagnement, alors enfin, j'ai pas tout raconté, mais il y il avait quand même aussi le lien effectivement avec le médecin du travail, qui l'envoyait à chaque reprise, puisqu'il était arrêté plusieurs mois. C est, c est, euh, là, moi, d'un point de vue personnel, c'était exactement une maladie comme les autres, les, pour les autres salariés que c'était pas le cas c'est là où euh, effectivement c'était très très compliqué à gérer parce que ce, ce, ce fameux sentiment d'iniquité dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans notre premier avertissement qui a été euh, qui était une sanction mais qui était, euh, qui était dans, dans, dans, dans, dans une pour nous qui était vraiment euh, du, une façon, puisqu'on n'allait pas... Les, les, différents, les différents entretiens qu'on avait pu avoir avec le salarié n'avait pas encore donné lieu, c'était notre moyen de, de créer l'électrochoc. On s'est dit, peut-être, ça va le... Il tenait tellement à son job que ça va créer quelque chose. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ma réponse. Euh, oui. Madame Lullier, est-ce que du coup, on peut reprendre ça à deux heures Parce que du coup, <rire> vous allez intervenir sur se doper au travail, comment du coup le surinvestissement, etc. Euh, et on reviendra sur ces questions entre addiction bien, maladie chronique et blessure. Bon appétit à tous, rendez-vous ici à 14h.